Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour le retour de Mardi Débat dans une nouvelle formule version 2022. Comme à chaque fois je suis accompagné Didé Koun, comment ça va Imad Ça va super bien, comme à chaque fois mon cher Luthor, très très content de retrouver le Mardi Débat les amis. Le super chroniqueur, et on accueille d'ailleurs un nouveau chroniqueur pour ceux qui suivaient sur ma chaîne. Vous le connaissez, le poulain, comment ça va Bah écoute, ça va très très très très bien, ravi de... Euh, bah, ravi de faire mon retour au sein du Mardi Débat, et écoutez, j'ai hâte. Et ce soir, donc, c'est une spéciale UFL, après je vais vous expliquer parce que le concept a un petit peu changé, c'est une spéciale UFL. Et qui d'autre pour nous accompagner que M. Quinton Salut M. Quinton, comment ça va Salut Luthor, salut les amis, je suis super content d'être là aussi. Ah, et ben je vais bien C'est toujours un plaisir C'est toujours un plaisir. Donc euh, on a fait évoluer la formule euh, Alors mardi débat ça va rester des débats les amis Mais du coup voilà on sera trois euh, titulaires bon, euh, Monsieur Quinton il est presque titulaire hein. euh, Et on aura du coup euh, tous les mardis toujours de 19h à 20h30 On débattra sur tous les sujets de la semaine en fait Et euh, quand il y aura des gros événements comme euh, bah, il y a eu euh, cette semaine Voilà aujourd'hui spécial UFL est-ce que j'ai bien tout résumé, les amis Ouais, tu as super bien résumé, Luthor. En fait, les gars, voilà, la nouvelle formule, déjà, c'est l'arrivée d'Ali, du Poulain, euh, qui sera un, chronique, un chroniqueur titulaire. Euh, très, très content de retravailler avec lui. Et euh, finalement, on a, dans l'ancienne formule, on était beaucoup dans un sujet, une thématique, une problématique. Et après, on racontait un peu nos lives dessus, on débattait avec nos invités. Là, on, on préfère voilà, parler un peu de l'actualité. Il y a énormément de choses à dire. À chaque fois avec Luthor, quand on faisait la première partie de l'ancienne formule, on, avait toujours on blablatait beaucoup avec nos invités et on s'est dit pourquoi pas finalement traiter de l'actu, débattre euh, et du coup interagir aussi beaucoup plus avec le chat. Exactement. Voilà, c'est le petit complément à Luthor. Voilà. C'est parfait, c'est le, le complément. T'es mon petit COD, t'es mon petit complément. Ah, de C'est <rire> incroyable. Et, et du coup, voilà, pour cette première de l'année, je voulais absolument qu'on fasse une spéciale UFL donc on va la faire. Monsieur Quinton, tu as suivi ça euh, comme moi de très près. Mmh. Donc, euh, donc voilà, l'invité, il était tout trouvé. Monsieur Quinton, bah, je vous propose, les amis, qu'on commence. Donc, le chat, vous avez tout le déroulé du live sur euh, la gauche ou sur la droite, je ne sais pas dans quel sens vous regardez, à côté de Monsieur Quinton et du poulain. Et on va à chaque fois, du coup, débattre de ces sujets-là. Et bien, bah, les amis, je vous propose qu'on commence tout simplement. Par le show UFL puisque euh, le reveal gameplay était vraiment un show un show un gros show même euh, présentation du UFL est ce que pour vous c'est une première réussie monsieur quinton euh, alors oui au niveau de comme tu disais ils ont fait un show et euh, ça nous change de d'habitude de, puisqu'on a l'habitude de, que des trailers soient publiés et c'est tout c'est à peu près tout du côté de PES et du côté d'e-football et du côté de FIFA oui des trailers avec peut-être un peu plus de euh, de vidéos où ils interviewent des développeurs etc comme on a eu cette année mais on n'a pas l'habitude d'avoir un, un show en fait et déjà euh, je trouve que si on doit juger le show en lui-même, je pense que ça a été une réussite. Il n'y a pas eu de loupé, il n'y a pas eu de problème technique. Euh, je trouve que c'était que c'était bien, en fait, si on doit évaluer le show en lui-même. Euh, après, le petit reproche que je ferais, mais là, c'est n'est pas par rapport au show, euh, c'est que je pense qu'ils ont peut-être euh, divulgué des images de gameplay trop tôt puisque le gameplay bah, n'est pas terminé Alors et que ça, le jeu est encore en phase de développement. Ça, et je me parler. demande... On voilà, on en parlera parler plus tard. tard. Après, ouais. le show en lui-même, pour le... moi, c'est une, ré... une réussite. Exactement. Là, on parle, le... tu vois, du show... <coughs> la présentation, ouais, ouais, ouais. du bouger, Non, le show... Du CEO. Ouais. On, on sent qu'il y a beaucoup de moyens derrière. Il euh, y, y avait un plateau qui était très stylé. Bah, T'as Eugene Nachilov qui s'est voilà, bien exprimé, etc. Bah, franchement, le show en lui-même, pour moi, c'est une réussite. C'est encore un sans faute. Dans la même lignée que tout, toutes les vidéos de promotion de, des, des équipes partenaires, etc. Pour moi, c'est un, un sans faute au niveau sachant, du jeu. Sachant que c'est leur première présentation officielle. Ah oui. euh, ouais, moi aussi, je suis d'accord avec, ouais. avec M. Quinton à 100%. Très très bien réussi, très rythmé. Euh, pas de soucis techniques, comme on a pu voir peut-être dans certaines présentations euh, dont je tairais le, <rire> le nom. Et, euh, mais sinon, ouais, c'était très dynamique. Jeanne, voilà, il arriva à accaparer notre attention. Euh, voilà, après j'avais des choses à dire hein, aussi par rapport au gameplay ou quoi. Ah, mais... évidemment, ouais, évidemment. Bien sûr On va éluder aucune question. On va juste y aller dans l'ordre, les amis. Juste, monsieur. Euh, juste, euh, pardon, le poulain. Euh, euh, rappelle-nous un petit peu qui c'est Eugène au, au sein de, du FL. Euh, que quel est son poste vraiment. Alors, Eugène, il est CEO. Voilà. Qu'est-ce que euh, c'est que CEO studio, Parce euh... que moi, on en parlait il n'y a pas longtemps. Moi, je ne <rire> savais pas. Moi, je pensais que c'était le responsable de la communication, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Alors, vas-y, ra rappelle-nous qui c'est on... ouais. vraiment. C'est vrai qu'on en discutait parce qu'on disait que, que justement en fait, Eugène était très réactif sur les réseaux et, euh, et qui, que justement UFL était très proche ou en tout cas très à l'écoute de sa communauté et, euh, et c'est vrai que bah, pour Luthor, ça paraissait un peu normal parce que il pensait qu'il était un peu community manager ou en tout cas responsable de toute la partie réseau mais euh, non, euh, la personne qui a présenté elle est CEO donc euh, on va dire à l'équivalent de PDG, quoi, un niveau quand même très haut au sein, de, au sein de, de, de, de, du studio de développement. Et, euh, et c'est vrai que malgré ça, euh, ils sont hyper hyper proches. Hein. Je pense que M. Quinton, Luthor ont eu des contacts directs, euh, ce qui est très rare. Je pense que pour, euh, pour être des gros euh, streamers et youtubeurs euh, euh, de PES, euh, vous avez peut-être rarement eu des contacts aussi, euh, aussi directs avec quelqu'un d'aussi bien placé chez Konami. Sans vouloir, bien sûr, euh, ah, jouer la pire à Konami. Mais, euh, mais c'est aussi dû au fait que bah, Strikers, euh, ça se lance, c'est nouveau. Et ils ont besoin aussi de, du, du support de, des, entre guillemets, influenceurs, en tout cas, youtubeurs et twitchers euh, mis un euh, petit... des jeux de foot. J'ai mis un petit... Euh, Excuse-moi, euh, Ali. J'ai mis un petit, euh, mm -hmm. un petit question, un petit sondage dans le chat. Donc, n'hésitez pas euh, à répondre dans le chat. Ça nous intéresse. aura Voilà, ça va être... Très participatif. Euh, donc, bah, merci mon coulain, pour cette euh, cette précision. Et effectivement, euh, ils sont euh, voilà encore aujourd'hui. Moi, j'ai échangé avec eux sur euh, Twitter en DM. Et d'ailleurs, j'ai une petite info tout à l'heure par rapport au contenu. Euh, une petite précision. Euh, du coup on en parlera à l'heure, je fais un petit teasing et tu vois que Monsieur Quinton ça va t'intéresser aussi Ah t'as eu une petite info entre temps j euh, Luthor Bien sûr, j'ai une petite info ouais, Il va la donner à la fin du, à la fin ouais, du live On est eh oui. en <rire> train de parler tu sais, je t'aurais recule, à partager euh, ça enfoiré je, te, je, te, je, je crois que je l'ai envoyé hein, mais c'est pas grave il découle, toi pour grave. toi, le show <rire> ouais. réussite du coup ou, ou pas Parce ouais. que là t'as donné ton premier ouais. avis Mais vraiment au niveau du show, tu vois en plus toi t'es community Donc euh, c'est ton boulot un peu la communication Ouais. au niveau du au niveau du show <rire> Alors, il n'y est pas que comme non mais ouais, bon, je pas grave, ouais laisse, ça laisse, va laisse, je vais pas dérouler le bon, CV non plus. Plus. non mais c'est pas grave <rire> non non en fait, ouais en vrai du temps les gars moi j'ai vraiment kiffé le show euh, je m'attendais que ce soit enfin euh, je m'attendais au début à que ce soit un peu plus long il me semble qu'on mmh, a vu oui. tu vois d'autres indications mais finalement ça a duré quoi 18 minutes 20 18 minutes, minutes. c'était rythmé c'était timé, euh, niveau euh, Enfin, visuellement parlant, c'était très bien. Au niveau des sons, c'était très bien. J'ai bien aimé quand était arrivé euh, Cristiano Ronaldo, même si bon, il y aura bon des parler, choses à ouais. dire dans la mini-thématique euh, CR7 ambassadeur. Mais ouais, sinon, pour une première, franchement, j'ai vraiment bien accroché. Ça a mon attention tout le long. J'étais devant le live avec toi et, et Ali. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait le poulain, parce que bon, toi, au niveau anglais, c'est complexe. Ah, il était Et la puis, euh... <rire> Et puis ouais, j'ai je, je bien kiffé. Pour rester vraiment dans la partie show, hein. Au niveau on parle hein, que de la partie show. Quasiment 10 sur 10. Ouais, c'était rythmé, en fait. Le, le truc, c'est que c'était pas trop long à certains moments, même si on a, on a pu avoir la sensation, peut-être, euh, que ça parlait un peu, mais en tout cas, c'était bien rythmé. On passait bien des, di des différentes thématiques développement, mmh. partenariat. Bon, la partie gameplay, on reviendra dessus, mais en tout cas, voilà, on sentait que c'était structuré, que le mec connaissait son plan et il respectait ses délais. C'est vrai que c'était un peu plus court que ce qui était annoncé, moi, ce qui, même ce si qui... je crois qu'il vous avait parlé de 30 minutes voilà, pour être là. Parce que euh, je sais pas si tu avais vu, Monsieur Quinto, dans le message qu'il nous avait envoyé, c'était clairement marqué mmh. environ 30 minutes. Mmh. Euh, moi, quand ça s'est terminé à 18 minutes et quelques, et je me suis dit, il y a un... Y a ouais, ils ont compté l'attente euh, du ah, début du live, d'avant en fait. le live, je pense. Ah, ils ont gratté. <rire> Mais là, là, par rapport à ce show, on sent aussi beaucoup de, de, de préparation et de professionnalisme. Ouais, exactement. Tu sens ça, que ça, le truc se, il a été préparé depuis ouais. des semaines. C'est ça. Eugen a fait des tweets hein, où, bah oui. où il expliquait qu'il se, se préparait, etc. Et tu le sens, hein. c'est carré. Les, tous les petits leaks qu'il y a eu, euh, le Milan AC... Euh, euh, c'est fait exprès Bah bien sûr C'est fait exprès mm. Et c'est là où c'est fort euh, mm. Les amis euh, uh, My bad Comme on dit en Espagne J'ai complètement oublié <rire> On va quand même se regarder Le petit trailer euh, mm. Et voilà Ça dure pas longtemps Donc voilà On le met Et du coup après On continue Et on va parler euh, De la com We this broadcast with a message from the future a future where there is online football for all. A future where free to play means fair to play. A future where you can choose from your favourite players and they actually play like them too. We create our own clubs and manage every stage and every detail of their journey. We compete in matches where skill is always the deciding factor. Experiencing moments of exhilaration, deflation and elation that every true football fan can relate to. We overcome challenges, taking on new opponents and old rivals. We propel our clubs to incredible heights, attracting star players and nurturing new talents. As we create our ultimate footballing lineup to take on all comers and let the world know what it really means to be the best. This is what the future of online football looks like. And how do we know? Well, we built it. And it's time for you to join us. UFL is coming when it's ready in 2022 Voilà, et eh bah ben, eh ben vous savez quoi moi, à le revoir comme ça, mm. ce trailer, il, il, je trouve qu'il il est, il est, ouais. il est, il est efficace, il est énorme euh... Plus je le revois, plus je le trouve réussi. Au niveau du rythme, voilà, au niveau de la ça, musique. Euh... Ouais. Euh, on voit... Après, bah, voilà, il y, y a toujours des trucs à dire au niveau du gameplay. Sûr, on, va, on va en parler, c'est sûr. Mais, mais au niveau du trailer, pour un studio mais les gars, nouveau, Super, euh, super Pro, c'est carré. Et c'est mmh. un studio qui a été créé en 2016 par des, des, des no-name, hein, des passionnés. On ne parle Rappel... pas de Konami et D. Et ils sont capables de produire quelque chose mmh. aussi. Mais rappelez-vous euh, rappelez du. Euh, du, du trailer de, de, de gameplay qui a eu lieu au mois de juillet d'eFootball. De avec euh, le ballon, ah, le ballon qui lévite un petit peu, ah, le, le crampon qui s'enfonce dans la pelouse. Ah, ah, on, avait ça, pris, euh, on avait pris une, une, là, une vraie douche froide. Enfin, moi, personnellement, je me rappelle, j'étais en week-end avec ma femme. Ah, ouais, euh, ouais. Je peux vous dire que j'avais vu ça, c'était le matin <rire> J'étais pas bien. Après, dans la journée, je me suis dit: Oh là là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, finalement. <rire> ah, c'est pas fini quoi, c'est bugué, c'est pas, pas pro quoi. Donc là, il y a quand même eu ouais, un bain froid. Non, là, mais je voulais même pas qu'on compare différence. ces deux. Bah, deux. Ouais, ouais, plagez. on va. Très hey, les gars, je sais même pas pourquoi en parles. On est obligé juste, les gars. Juste des balles perdues à chaque fois, non tu vois. Non, <rire> je suis désolé, c'est pas des balles perdues parce que... C'est <rire> du sadisme. On est là, on est là... Ah ouais, c'est un <rire> Non en fait, en fait, UFL donne une leçon de communication à Konami. Voilà. On est Clairement. dans un marché où il y a trois acteurs, pas deux. Comment tu es, es obligé de les comparer D'ailleurs, tout le monde l'a fait. Tout le monde a dit Moi, je trouve ça sur ma FIFA. Moi, je trouve ça sur ma PES. Ah. D'ailleurs, on va en parler. Ah. On est obligé de comparer. Et non. force est de constater qu'au niveau du trailer, euh, mm. pour moi, il et est. du au... show. Ah, oui, du show, il est au niveau d'un FIFA. Hein. Oui, tu oui. vois, là, là, là il annonce une nouvelle licence e-football, le, le nouveau royaume de je ne sais pas quoi et tout. Ils auraient pu faire un show aussi, Évidemment. puisque c'était quand même un événement, que ouais. de, de tuer la licence et là, PES pour en lancer une nouvelle. Je trouve que ça fait quelque chose. Tu vois, Eugène, mm. bah, franchement, moi, j'ai ai bien aimé. Je trouve qu'il présente bien. Ouais, euh... ouais, ouais. Ouais, c'était bien ce qu'il a Moi, j'ai bien aimé le bye, bye à la fin. Ouais, bye-bye. Ah, bye. Ça, j'ai compris. ça. ça j'ai compris. Oui. Mais, mais en fait, ouais, mais après, PES, tu compares le trailer, oui, mais enfin le dernier de eFootball. Mais il y a déjà eu des trailers très bons, hein, fait notamment ah. par. C'est vrai. Par ah, mais je we we dance. We dance. Oui, mais je compare juste ceux de cette année. Peut-être, ouais, cette année, c'est lunaire en fait ce qui s'est passé. J'ai envie de croire que c'est juste un bug dans la matrice. On verra, on verra plus tard pour ce jeu. Ouais, bien sûr. Euh, le poulain Quelque chose à dire par rapport à ça, cette comparaison euh, Non, non, moi je, je suis d'accord avec Imad. Hein. Konami a déjà eu des trailers exceptionnels euh, par le passé. Mais euh, c'est vrai que justement, on a senti une tendance un peu en termes de qualité qui était, euh, qui était un peu à la baisse ces dernières années. Euh, alors pas seulement cette année, même si euh, les années précédentes c'était quand même moins bien que. 2015, 2016, je me rappelle du trailer avec Godzheu qui était, qui était vraiment bon. Euh, là, ouais, là, effectivement, on a l'impression que soit ils sont débordés ou soit ils sont un peu… Il euh... ne faut pas rêver, hein. ouais. on va comparer Quoi, à chaque fois, on, on va comparer. Oui, après, après c'est vrai, vrai que les gars, je rebondis juste, excuse-moi Poulain, par rapport à, aux, à FIFA ou PES, là, pour le coup… En termes de présentation, je pense qu'on est plus dans du I.E. que dans du Konami. I.E. font des choses, enfin, ce genre de présentation, on en a déjà vu. Chez Konami, malgré des très bons trailers, enfin, des bons trailers il n'y a jamais eu de vraie présentation de show comme ça. Enfin, c'est rare. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de tête d'affiche comme Eugène. Ils auraient pu, ils auraient pu envoyer Kimura. Oh, il y avait qui au lieu de faire, faire des interview interviews dans, dans des vrai, sites obscurs, ils, ils, pourraient, ils pourraient faire des, un show. Ou, ils ou, ont envoyé ou, piquer euh, je vous ou moins, Au moins une vidéo où il se filme, où il explique ce qu'il a voulu faire avec eFootball, tu vois. Au moins on a, ouais, on a ouais. des explications. quoi. Je vous arrête pas, mais... Tu tu vois, là, va... ils nous ont lâché ça et le mec, on sait même pas où il est. Quoi. On <rire> va avancer <rire> sur notre débat. Euh, et là, là, euh, voilà. De toute façon, ça va, ça va avec ce qu'on est en train de dire. Est-ce que pour l'instant... Et là, ça va être un oui ou un non, les gars. Mais bien sûr, après, vous, aurez... vous allez avoir le droit de, euh, de développer. Est-ce que pour vous, pour l'instant, mmh. UFL, c'est un 10 sur 10 en communication Et j'ai bien dit communication. Euh... Bah tiens, le poulain, étais... avant que qu'Imat te coupe euh, <coughs> très méchamment, tu avais la parole. Non, oh, <rire> je met... oh, putain, mal, mais Alors, il allume les mèches. <rire> moi, c'est un... un 9 sur 10. Euh, okay. les... les 9 points, on… Ils sont très facilement, euh, ils sont très facilement gagnés sur euh, la communication sur les réseaux, la proximité, euh, le fait d'avoir su cibler euh, ce que les, euh, ce que les utilisateurs, en tout cas, ce que les joueurs attendent dans un jeu de foot, parce que euh, clairement, on l'a vu, Eugène, il a, il a très bien compris que les joueurs en avaient marre du script, euh, les joueurs en avaient marre du pay-to-win, et euh, la communication a pas mal été axée là-dessus. Euh, le point qui est perdu. Et de toute façon, on en reparlera tout à l'heure. C'est sur un seul tweet euh, qui qu a eu pour moi un, un gros problème de com, c'est il euh, y a eu un tweet de Jeanne qui disait Qu'est-ce que vous attendez pour la prochaine présentation, du gameplay, du gameplay ou du gameplay et, euh, et donc on mmh. se dit, mais c'est incroyable, on va avoir du gameplay, ça y est, c'est là, c'est le moment. Et, euh, et euh, le problème, c'est que bah, bah on n'a pas eu de gameplay. Parce qu'on peut appeler ça comme on veut, on peut le tordre dans tous les sens, les 4 secondes ou les 6 secondes de, de gameplay qu'on a eu. Euh, c'est très compliqué de savoir est-ce que c'est du gameplay, est-ce que c'est de la cutscene, mmh. enfin en tout cas il y a un mélange des deux. Et surtout ouais. bah, c'est grave pas suffisant pour, euh, on va en pour un jeu qu'on attend autant en fait. Croyez-moi on va en parler les amis du gameplay, Ouais, mmh. on va en parler, c'est d'ailleurs, c'est juste après. Donc là voilà, vraiment, donc toi pour toi, c'est un 9 sur 10, donc c'est quand même une très bonne note. C'est une très bonne note, ouais, oui, bien sûr. Mais euh, Mais voilà. Euh, Monsieur Quinton, toi. et demi sur 10. Ah Mais je suis un petit peu du même avis. Je suis du même avis que, que le poulain sur le point qu'il a soulevé. Euh, je dirais aussi qu'ils ont fait une erreur avec euh, le, la vidéo qui présente euh, Lukaku. Pareil, comme toi. Je trouvais que ça faisait un petit peu, voilà, le, le, la modélisation de Lukaku a beaucoup déçu sur les réseaux sociaux et à juste titre. Je la première la chose euh... qu a, qu a vraiment ouais. fait attention, quoi. Ouais, ouais. Et puis bon, il a vu la réaction des réseaux sociaux. Le lendemain, il a republié un tweet avec un Lukaku un peu mieux modélisé. Ouais. Non, ça, il fallait, euh, fallait envoyer cette image dès le début en fait. Enfin, ouais. tu vois. Donc, euh, je trouve que là, ils ont fait une petite erreur. Euh, je maintiens que euh, le trailer de gameplay, il est très bon. Ça, ça on est d'accord mais je pense qu'il sort un peu trop tôt euh, s'ils si ont montré que 4 5 secondes de gameplay c'est qu'ils sont pas tout à fait prêts en fait ouais, et on a l'impression que les images en gros plan qu'on voit dans le trailer du gameplay c'est un petit peu pour cacher les vraies images du gameplay en fait on a l'impression que ouais ils sont ils sont pas prêts ils sont pas très sûrs d'eux sur le gameplay ça m'a c'est la sensation que j'ai eu euh, sinon, euh, sinon après c'est parfait. Hein, les, les, les vidéos, toutes les vidéos qui, qui mettent en avant euh, les clubs partenaires, ouais, elle elles, sont, elles, sont, elles sont magnifiques ouais. euh, et elles sont toutes dans la même lignée. On met en avant l'histoire, on met en avant les supporters, le stade, euh, le, le logo. Euh, y a des, et ça c'est pour toutes les ouais. vidéos, donc ça, ça, ça valorise énormément les clubs partenaires. Ouais, ça sûr. donne envie euh, quand tu connais ou peu ces équipes-là, tu as presque envie de devenir supporter ah, de ces équipes-là ou de t'y intéresser. Ouais. Est-ce que Konami a fait ça un jour dans sa vie Non. Ils annoncent une équipe partenaire, ils balancent juste une image et puis c'est tout, ils s'en foutent, ils valorisent pas les clubs. Ouais. UFL le fait. J'ai vraiment et hâte ça, ailleurs ça... de voir euh, euh, en quoi va consister ces partenariats, tu vois je, je me fais pas de soucis, Je pense qu'ils oui, vont oui. organiser pas mal de choses in game pour nous inciter à, à prendre ces équipes-là, à choisir des joueurs de ces équipes-là, mettre en avant ces clubs. Mais c'est sûr que, enfin, moi, je suis à la place des clubs de partenaires avec UFL. Je suis vraiment content pour l'instant. On est vraiment, les clubs sont vraiment mis en avant. Euh, pareil pour les pour les pour les ambassadeurs qui sont qui sont mis en avant. Mais ouais, sinon, à part voilà ces petites erreurs sur Lukaku et puis ce, ce trailer de gameplay qui, je pense, arrive un peu tôt. Euh, pour moi, le trailer de gameplay, il doit sortir quand le gameplay est terminé. J'ai bien aimé là. la petite phrase quand il a dit, euh, euh, alors, il, euh, les gars, si je ne vais peut-être pas la dire parfaitement, mais là, là il, il m'a dit quoi ouais, Je vais parler anglais. Non, ah, puis ouais, ah, j'attendais ah, ah, j'ai cru ah, aussi. <rire> non, quand il dit que nous, nos partenariats, en fait, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est, euh, euh, je ne sais plus comment il dit ça, euh, le poulain, tu vois, il dit que c'est pas… C'est une que conviction. Il, voilà, c'est qu'il ouais, il les accompagne dans un projet. Ben, ça, ouais. je trouve que c'est… C'est bien, quoi parce que ouais, euh, mais, euh, la Juventus, il... alors, partenaire de, de Konami, bah, on y était allé hein, au stade. Mm -hmm. bah, pff, oui, oui, c'était bien, mais tu sentais pas une implication particulière de la Juventus. D'ailleurs, à part les tweets où des fois, ils utilisaient des, des images de, du jeu, il euh, n'y avait rien de spécial. Ouais, c'est vrai que c'est léger, les partenariats avec Konami sont assez légers. Je voulais juste rebondir sur, euh, sur ce qu'a dit M. Quinton, qui est hyper intéressant et hyper vrai. Euh, sur le <rire> Sur le fait qu'il n'était pas peut être pas forcément sûr de leur gameplay et euh, c'est un détail. Hein. Mais tu sais, à la fin du trailer, là, euh, ils disent UFL euh, available whenever it's ready in mm -hmm. 2022. Exactement. Donc, littéralement, ah, okay. ça veut dire que ah. UFL sera disponible quand il sera prêt. Et en fait, ils ne s'avancent pas à donner euh, printemps, octobre, à être précis. Mm. Ils te disent qu'il sortira en 2022 et ils te disent que ce sera quand il sera prêt. Ah. Ce qui veut dire qu'il n'est pas prêt avant et de Ouais, okay. Et je me demande s'ils savent s'ils savent quand est-ce qu'ils s'agira ouais, J'ai que... l'impression qu'ils qu n'en sont pas encore certains Avant il de le donner le la pas. parole à, à, à Idé Moi j'ai une petite théorie En fait, rappelez-vous hein, Chronologiquement, fin de l'année euh, Ils nous montrent un trailer Et beaucoup gameplay, gameplay, gameplay gameplay. Et là ils disent, vous inquiétez pas, le gameplay va arriver Ensuite il y a ces tweets Et là ils s'avancent, je crois que c'en était au, au, autour du mois de novembre Ils nous disent, le gameplay arrivera au mois de janvier Et finalement mm. ils, ils nous ont montré le trailer quand pratiquement, bah, le dernier jour du mois de janvier, janvier. je pense qu'ils s'étaient engagés à le faire en janvier, ils l'ont fait ouais, en janvier, ouais, mais ouais. ils n'étaient pas prêts. Non. Et, là, mm. et là, là, la différence, c'est que du coup, là, ils nous disent le jeu sortira quand il sera prêt. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas faire la même erreur à nous donner une date de sortie peut-être trop tôt ah ouais. pour, pour finalement... Euh... Ils, ils auraient dû dire, on, on, on monte les images du, du gameplay début 2022 ouais, pour ne ouais. pas ouais. se mettre trop la pression Exactement. quitte à envoyer le show en février avec des images définitives, entre guillemets. Et, là, et, pas... et, et des images un petit peu plus valorisantes pour le jeu, parce que là, voilà, il y a plein de gens, y compris nous, hein, qui avons décortiqué les images, on a ah vu oui. que les mmh. filets ils bougeaient pas sur une ouais. action, on a vu ce genre de mmh. détails, et du coup, bah, ça fait peur, ça ça suscite un peu de méfiance. Ça rappelle coup. de mauvais souvenirs, surtout, si, ouais, vous... Ouais, si vous suivez mon regard. il Koon, mmh. toi, pour toi, 10 sur 10 en communication Non, pas 10 sur 10, moi je leur mets un 9 sur 10. Euh, je trouve leur communication vraiment très très bonne, hein, voire excellente depuis le début. Ils t'annoncent le jeu, ils interagissent énormément avec la communauté. Ils contactent des mecs de la communauté Qui n'ont pas forcément une fanbase euh, Énormissime Je trouve qu'il y a un vrai respect par rapport à ça Des joueurs de la communauté Et surtout, les mecs ont fait une bonne veille Ils ont veillé sur les communautés Que ce soit sur FIFA ou sur eFootball, PES Et ils ont identifié à chaque fois Les mecs qui faisaient du contenu sur Youtube Ceux qui en faisaient un peu sur Twitch, etc Et je trouve l'approche très très bonne ouais. Ils ont communiqué, répondent à leurs fans Il y a Eugène qui est quand même le CEO Luthor, tu, vois, on, tu mmh. pensais qu'il était dans la com mais pas du tout. Le gars est quand même CEO et il interagit pas mal avec sa communauté. Je trouve ça plutôt bien. Pour moi, ouais. tout est quali. La présentation aussi est très qualitative. Mais... Le problème, <rire> je vais remettre mes lunettes et je vais lire euh, le commentaire de Pedrito Football. Ah. Uh, Pedrito, d'ailleurs, que je salue, frérot, salut, salut euh, il monde. nous dit, je leur mets un 9, je leur enlève un point pour leur côté d'honneur de leçon. Bon, ça, moi, c'est pas ce que je pense, mais pourquoi pas, alors qu'ils qu n'ont pas montré la claque attendue lors du reveal. Alors, en fait, je pense que beaucoup de personnes attendaient énormément de gameplay à ce moment-là. Euh, tu peux ne pas montrer trop ton gameplay, c'est pas un problème, hein, chacun a sa stratégie, mais étant donné que tes précédents tweets étaient vraiment focus sur le gameplay, vous, vous rappelez des petits montages où ils ont repris tous les tweets « gameplay, gameplay, gameplay » en mode « allez, ah ouais. on y est ». Moi, je trouve que c'est dommage de ne pas « avoir montré beaucoup plus d'images » et d'être en adéquation parfaite finalement avec euh, tous les derniers tweets. C'est ça, mon, mon petit souci en termes de communication. Euh, il y a aussi, je crois, un, un des messages dans le chat qui dit euh, que Eugène a montré une photo où, euh, en effet, il y avait... Je crois qu'il était en train de jouer, non euh, Sur sa ouais. PS5 au jeu. Ouais, franchement, moi, la vérité, hein, je suis peut-être à, à l'ancienne ou quoi, mais euh, je crois qu'il y avait un message comme ça dans le chat. J'aurais voulu euh, franchement, limite, allez, on oublie la présentation ultra soignée, même si elle était plaisante. Vas-y, le mec en short, euh, tu sais, dans, dans sa chambre, et le mec, il lance un match même de 5 minutes. J'aurais préféré ça. Ah, oui. Et là, clairement, on aurait eu du gameplay. Du coup, en fait, la com est excellente, mais le fait d'avoir insisté sur les derniers tweets et les derniers messages sur le gameplay, et finalement, pas avoir trop eu gameplay, on va en parler d'ailleurs, c'est la thématique juste après, les amis. Je pense que c'est pour ça que je leur enlève le point. Ok. Ah, c'est un peu mon, mon d'esprit. juste, euh, là, il y en a, ils disent, « Ouais, mais euh, moi, je l'ai pas mal vu, ce commentaire. Ouais, ils mmh. attaquent euh, durement les concurrents, machin, et tout. Ils ont intérêt. Euh, genre, ouais, ça se fait pas, ils... alors qu'ils sont nouveaux. En fait, ça, c'est la communication. La nouvelle communication, c'est que ça. C'est des petits clashs, des petits, des petits trucs. Il y en a marre. Moi, franchement, la communication lisse, d'un certain jeu où en fait il se passe jamais rien oui on est jeudi à c'est la c'est la mise à jour n'hésitez pas à choisir entre l'Inter Milan et le Milan AC. c'est un c'est un bot on dirait que c'est un bot qui fait la com carrément. Non mais après moi j'ai pas ressenti de clash particulier en verrier économie. Non mais tu vois tu vois qui mettait ce qui transparaît de la communication de la communication du FL, c'est la confiance en eux et l'ambition. Ouais. Est ce que la confiance et l'ambition, l'ambition, c'est mal Non, ouais, c'est ce sont des atouts pour UFL. Ils ont raison d'être confiants et ambitieux. Oh, ouais. salut et Durandil je... et, bah, et, et je... je pense surtout qu'ils ont ils ont bien ciblé les attentes et ils savent très bien que la concurrence, parce que ça reste une concurrence, hein, ce sont des entreprises et doivent générer du bénéfice. Ils ont compris que les problèmes que rencontrait la concurrence, eux ils vont, devoir, euh, vont devoir axer leur communication dessus pour justement attirer euh, les joueurs qui, qui en ont marre de cette problématique. Ouais, eux-mêmes, ce sont des joueurs et eux-mêmes, ils en ouais, ont ouais, marre de et cette bah, situation-là. Ben, justement, fait... c'était un point hyper intéressant. Pour moi, Eugène est très représentatif euh, de, de, de ce que sont les joueurs aujourd'hui. Je pense qu'il a, je sais pas, 35 ans. Donc, 35 mmh, ans, euh, mmh. tu, tu fais une petite plage avant-après, tu es sur du 20 ans, 40 ans. Euh, voilà, c'est des joueurs plutôt réguliers qui aiment le foot. Et, euh, et, et, et lui, en fait, te fait comprendre au travers de sa communication. Ouais, moi, j'en ai marre du script. Ouais, moi, j'en ai marre de, de payer 8000 euros pour avoir, pour avoir une équipe et, et me faire scripter. Ça, on bah... en parlera juste tout à l'heure dans le faire <rire> Ouais, plus. Ça va être très suis... important. J'allais parler, mais en vrai, Poulain, il a tout dit. Beau gosse. Merci. Eh <rire> bien, messieurs, je vous propose quand même qu'on attaque, je pense, euh, la partie qui va peut-être intéresser le plus de monde, ou en tout cas, qui a fait le plus réagir. Ah, alors là... Moi, j'aurais peut-être mis <rire> carrément... Hein, un reveal gameplay sans gameplay qu Qu'est-ce <rire> ouais. qu que vous en pensez Alors déjà, avant toute chose, le résultat du sondage, mmh. les amis, euh, donc 10 sur 10 en com, euh, non à 57%. Donc voilà, non. Ouais, euh, et, et, ça et ça les arrive. arguments du chat étaient vraiment bons les gars, j'ai ouais. hein, Ça revient à peu près y à, y à ce qu'on a dit, parce que nous, personne ouais, On est, 10, tous, à... hein. on est plus, tous plus ou moins d'accord par rapport à ça, ouais. ouais. En tout cas, on n'est pas sur du 4 ou du 3. Je pense que non. tout le monde aussi entre 7 et 10. Quoi. Pas tout ce le monde, il y a bien. toujours des gens qui... Mais voilà. Oui. Et, et, et c'est un premier jeu, hein. c'est un premier show. Hein. Ouais, Donc, ils, ouais, vont apprendre, ils vont apprendre de, de leurs erreurs, même si elles sont peu nombreuses. Et on peut s'attendre à ce que ça monte en puissance dans ils les prochains mois et prochaines années. Hein. Je Alors, pense que si le jeu cartonne, les prochaines annonces seront incroyables. Il cool. découle. Ah, ouais. Est-ce que là, ce n'est pas la première vraie erreur, du coup euh, du FL de Strikers Un gameplay, un reveal gameplay Sans gameplay Alors moi j'ai pas pris de douche froide Mais j'ai été quand même déçu Et je pense que ça a déçu pas mal de fans euh, Voilà ton analyse Ton avis déjà Et puis ensuite ton analyse euh, c'est moi qui t'interroge. c'est ouais, Dès que ah, je dis, okay, bon coups, <rire> il Il moi, c'est toi. Tu te dis ouais, c'est moi. Ah, là, il me chat. parle. <rire> ah, c'est <rire> un, un, un petit indice. Tu vois, si c'est pour la suite, ça va se préparer Non, en fait, alors franchement, moi, honnêtement, les gars, on s'est eu juste après. Je vous ai téléphoné. J'étais honnête avec vous. J'ai kiffé la présentation. Je suis hype par UFL. J'aime la nouveauté. J'aime l'innovation. Mais je t'avoue que j'attendais beaucoup plus de gameplay. Honnêtement, comment dire je, veux, euh, je voulais voir en fait, euh, à quoi ressemble le jeu. Il y avait même un peu de pression à se dire purée, on espère un bon gameplay. Ils ont communiqué dessus, etc. J'avoue avoir été déçu par la durée parce que là, clairement, il n'y a pas de gameplay. C'est des cutscenes, des transitions, mais il n'y a pas de gameplay. D'ailleurs, j'ai regardé vos vidéos. Bravo, hein, Luthor et, et M. Quinton. Vous avez réussi un peu à analyser un peu les phases de gameplay. Mais je t'avoue que pour moi, le gameplay était ultra anecdotique. Et en fait, peut-être que l'erreur, c'était finalement d'appeler et de nommer oui. ta présentation « Reveal Gameplay ». Moi, j'aurais préféré « Reveal UFL », parce que honnêtement, je m'attendais à du gameplay, je m'attendais à un mec qui était manette en main, euh, peu importe la presse, frère, mets-toi même en short, avec un t-shirt euh, tout blanc, basique, tout ce que tu veux, mais montre-moi juste, franchement, même, même, montre -moi même pas cinq minutes, mais une minute aurait suffi à mon bonheur. Genre, C'est pour ça que j'ai kiffé la presse, je suis hypé de ouf par UFL, mais le fait de ne pas montrer... Ah, en fait, je me dis, c'est dommage, on est arrivé de gameplay, il n'y a pas de gameplay. Et le problème, les amis, c'est qu'il y a tout le temps des, y a des haters, il y a des mauvaises langues et il y a d'autres mecs aussi qui construisent leur argumentation tout à fait euh, convenablement et qui disent, mais frérot, Imad. Et il y en a eu plein. Et il y a d'ailleurs Durandil qui, qui a mis un excellent tweet sur Twitter. Comme euh, il a dit, est-ce que finalement... Ah, les mecs sont sûrs de leur gameplay est-ce que voilà euh, ils ont, euh, voilà parce que normalement tu l'exhibes haut et fièrement, j'espère que c'est pas ça je, moi je leur fais confiance, j'ai envie d'y croire UFL à fond comme je l'ai dit mais tous les détracteurs tu vois et tous les mecs qui disent ouais bon voilà ça parle ça communique mais nous on veut du gameplay on te dit qu'on va te montrer du gameplay on t'en montre pas forcément les mecs ils vont cogiter, il y a les mecs à la critique constructive qui vont voilà t'exposer les arguments comme je viens d'expliquer et t'as aussi les mecs, voilà, vous ah bah c'est ça. Et c'est dommage de se mettre à dos, tu vois, et de pas clouer le bec, entre guillemets, water", ou voilà, ou ou aux partisans de la douche froide, hein, parce que j'entends douche froide depuis des mois. Ouais. Et si, ça, c'est si une douche froide. Il y en est un vrai, on a un ouais, en Jiri qu'on a fait pas Jiri. Bah oui, non, oui, les gars, on oui. ne pas abuser. <rire> vrai que si un ça, c'est une douche froide, on a pris un saut, mais un <rire> glaçon. <t 'es rire> le... ouais. On a un iceberg. Oh c'est <rire> tout nu au pôle Nord en juillet. C'est voilà, c'est un peu mon ressenti. Franchement, le chat, je vous attends grave sur cette thématique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé par rapport à ça. Et voilà, je donne la parole à un autre. Ah bah, soit que c'est dis... le principe des pronostics. Je réponds. Euh, je repense à Luther qui pronostiquait un release le soir même. C'est le principe des pronostics. Euh, on se trompe. Ouais, ben on... Sûr. On... Voilà. C'est c'est après. Euh, ouais, moi, ça bien... fait partie de la hype. Moi, j'aime bien prendre des risques. Exactement. Tu vois, j'essaie de, de trouver. Des fois, je me trouve. Des fois, je trouve pas. n'est pas grave. Euh, <rire> monsieur Quinton, toi. Alors, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Découne. Euh... Euh, T'as dit, euh, on a analysé le gameplay. En fait, il y avait très très peu de gameplay, ça c'est un fait. <coughs> mais il y avait quand même pas mal d'images du jeu. Tu vois, les menus, les trucs et ça, ouais. j'ai trouvé ça intéressant. Euh, Monsieur ça, Quinton, toi euh... euh, C'est vrai qu'on a eu peu d'images du gameplay, mais... Euh, il faut quand même se dire qu'on sait à peu près à quoi va ressembler UFL. Alors qu'avant le show, on n'en avait aucune idée. Il n'y avait aucune image. Là, on sait à quoi va ressembler à peu près UFL. Donc euh, bon, bah, c'est vrai que les images étaient peu, trop peu nombreuses, mais je pense que UFL était un petit peu euh, embêté entre pas trop montrer du gameplay parce qu'on n'est pas prêt, mais montrer du gameplay parce qu'on a trop teasé qu'on allait euh, montrer du gameplay. Donc je pense qu'ils étaient un petit peu le cul entre deux chaises. Ouais. Et euh, les connaissants, et d'ailleurs, on en a parlé après le show, euh, ils m'ont dit qu'ils avaient conscience du travail qui reste, qui reste à abattre sur le jeu. Et qu'il y avait beaucoup de taf encore. Et euh, il semblerait qu'ils aient le souci du détail et que le jeu, s'il doit sortir en, en, en décembre 2022, euh, il sortira en décembre 2022 s'ils estiment qu'il n'est pas prêt avant. Et ça, ça me rassure. Donc, du coup, quand je vois les images du gameplay qui peuvent être décevantes au niveau graphique, on se dit, ouais, ça, c'est pas un jeu next-gen, c'est pas, pas très, très, très joli. Mais quand tu as une mentalité comme ça où tu cherches l'excellence, où tu cherches T'as le souci du détail, mais bah ça c'est rassurant. C'est peut-être encore plus rassurant que les images du gameplay qu'on enfin, a vu. C'est la mentalité du FL qui me rassure, moi, en fait. moi Quand on dit, ouais, ouais, on... du coup, en fait, ouais, c'est un peu finalement euh, leur ADN entre guillemets, leur image. Enfin, comment ils fonctionnent, Monsieur Quinton, qui bah, finalement qui te laisse espérer et qui dit bon ok, c'est vrai ouais. qu'on n'a pas eu tout le gameplay, mais les mecs discutent, sont dans l'évolution, dans l'échange. Je pense ouais. que. Je, pense je suis d'accord avec toi en vrai je, sais pas ah, si en hein je, je pense qu'ils vont voir ils, ils ont vu les, réa la, les réactions des gens ils ont peut-être vu certaines parties des joueurs étaient un petit peu déçus de pas avoir assez d'images, ou que le jeu <rire> fait jeu mobile ce genre de remarques euh, et chacun a, chacun a sa vérité hein oui. euh, et donc du coup eux ils ont ils ont dû je pense ils, ils ont pris en compte ces remarques et peut-être que là ils, ils vont ils vont, ils vont passer la vitesse supérieure pour finir le travail. Mais je vous dis, c'est vraiment leur, leur mentalité qui me rassure, en fait. Ils ne vont pas faire comme Konami à balancer un trailer avec un ballon qui lévite et des crampons qui s'enfoncent sur la pelouse. Ça, et et ça UFL, ce n'est pas possible. Ça, et derrière, ça, tu le verras jamais. Hein. Et derrière, derrière le trailer de, de, de e football rappelez-vous, rien. C'est-à-dire que euh, tout le monde hallucine, tout le monde pète des caps sur les réseaux. On n'a rien pendant plusieurs jours. Et après, un moment, tu as un tweet de Kimura, alors que d'habitude, ça ne tweet mm. jamais. Et qui vient essayer d'un peu euh, de, de ramer de les choses, ouais. là tout de suite, là tu vois tout de suite, paf, ça a communiqué avec toi, ça communique avec moi, ça communique avec sur les réseaux. Il a répondu encore à des mecs. Le... Je crois que c'était le soir ou le lendemain. Il y a eu des discussions avec mm -hmm. euh, des Brésiliens par rapport aux commentateurs, etc. Euh, oui ça c'est rassurant ça faisait plus opération sauvetage que qu'autre chose ouais euh, alors que ça là faisait voilà là ça faisait pas opération sauvetage ça faisait non mais en... oh là, là, les gars on en est là on travaille ouais, entre entre une entre une compagnie comme konami qui brasse des millions depuis des années et un studio de 200 personnes en Biélorussie je me demande qui qui est le professionnel et qui ne l'est pas Mmh. Ouais, bien mais sûr. UFL ils sont professionnels, Konami oh, ne l'est pas. Toi le point oh, de, de ton avis sur oh, euh, ça, chaque thématique, ça balance des balles. <rire> alors euh, justement, moi j'allais, j'allais justement, <rire> euh, justement euh, peut-être un petit peu moins tirer sur Konami, même si tous les tirs sont archi mérités. <rire> on va pas se mentir, tout est mérité. Mais euh, euh, mais il y a un truc hyper important, c'est que on est en janvier 2022. On parle d'un jeu donc février. Ça, euh, février pardon, on était en janvier 2022 du coup, mais c'est un jeu qui va très probablement sortir, comme tu l'as dit, si ça doit sortir en décembre, ça sortira en décembre, sinon on peut l'imaginer pour la rentrée euh, du coup 2022, euh, pour euh, la saison 2023 entre guillemets. On va pas être d'accord là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de FIFA 2023 Est-ce qu'on a des images Est-ce qu'on a machin On est vraiment en amont de ce qui est fait mmh. habituellement sur les jeux qui sortent en septembre. Enfin, il faut se dire que les gars, à, 7 heures, à, à, à ce moment-là, l'année dernière, sur FIFA 21, on ne savait mmh. rien de FIFA 2022, on était en train de sortir les totis. Mmh. Donc, il euh, donc, y, a, y a énormément de temps encore. Donc, ils partent de rien, certes, il y a plus de travail à abattre, mais on est grave en avance. Et puis, il y a une autre chose. Euh, ce qu'on a eu avant, c'était 4 secondes de présentation d'un club, d'un... Euh, d'un d'un joueur sous contrat ou en partenariat etc euh, c'était ok ils ont parlé de gameplay et elle est là l'erreur on a dit qu'ils avaient perdu des points par rapport à ça mais c'était pas une présentation gameplay en fait une présentation gameplay elle arrive un peu avant l'été là c'était la présentation oui, mais... du jeu au monde donc enfin c'était vraiment là... leur show pour présenter le jeu au monde il en fait, y a tout là, qui gars, est pris en compte parce que... tout, tout dépend de la date de sortie voilà. parce toi, que toi, en toi, fait, toi... Si, si le jeu il sort en mars Là, ton raisonnement tombe à l'eau. Par contre, si le jeu sort en septembre, moi je pense qu'il sortira pas en mars. Ah bah tiens, les gars, attendez, on va faire un petit jeu. Clipper, une fois qu'on a tous répondu, pour moi ça sort avant l'été. Le poulain pour toi, ça sort quand Septembre. Donc avant l'été, pour moi au printemps, sort au printemps. Printemps, ouais. Imad. Avant l'été, ouais. Je dirais été max. Peut-être été. Mais je pense pas, là, ils vont, à mon avis, vu tous les teasings, les ah annonces oui. d'ambassadeurs, il y a eu un très bon message aussi tout à l'heure concernant les ambassadeurs. printemps, automne, pardon, euh, excusez-moi. Je, je pense, euh, ouais, je pense pas qu'ils vont attendre la, la saison prochaine. Ouais. Les gars, n'hésitez pas à faire vos pronos. Hein. Ouais, faites vos pronos. Et toi, euh, JC, t'as dit, euh, dit quoi, M. Quentin bah, Là, lui, <rire> il est sur <rire> l'hiver. <rire> non, non, août-septembre, je dirais. Ouais. Août-septembre. Et, et je pense que c'est le meilleur choix. Bah, septembre. Commercialement, l'été, il n'y a plus de matchs. Et eh oui. En septembre, Là, les frérots. Il bah, n'y a plus de hype. Il y a plus de. Non, hype bah, pour moi, moi, joué, si, moi, moi, si, si, si j'étais UFL si si j'étais ouais. à aujourd'hui, ouais. le jeu, on est d'accord, il est en cours de développement. Il est, il est dans la phase finale du développement. Euh, Personne sort je sort jeux dis, au mois d'août. Peux... Hein. Les seuls qui faisaient hmm. ça, c'était Konami, euh, c'est les seuls. Personne ne oh, oui. sort au mois d'août. Hein. The ça, new football game, les gars. C'est mort. Vrai, ah, mais, mais mais délire, les gars, le délire, en fait, imaginez-vous. À la fin de la saison, même quand les jeux sont bons, quand on a des bons crus, bah, on en a marre, en fait. On en a marre de FIFA, on en a marre de PES, même quand t'aimes le jeu. Imagine le jeu, sort à la fin de la saison, les mecs, ok, tout le monde se dit, bon, il n'y a plus trop de matchs, c'est mort, mais... Justement pour le côté fun pour le côté découverte avant de préparer la saison en mode pré-saison te-mains un UFL moi je le mange je le mange je, ouais. si le jeu me plaît bien sûr matin midi soir je pense que ça peut être une bonne stratégie pas on a... moi, pour moi il devait sortir, sortir. Comment, pour je moi il devait sortir euh, genre euh, là au mois de février ils sont à l'abord non mais non c'est pas ils... possible c'est pas non, mais c'est la base à vous ah, écoutez pas regarde il y développement les non, gars les L'évolution ah, d'un jeu d'une année à une autre, c'est quasiment la mise à jour des effectifs. Enfin, ils vont pas sortir un jeu en août moi, avec les effectifs de l'année dernière pour les remettre à jour deux mois plus tard. Alors vas-y, bah, euh, on, on parie si tu veux. <rire> Mais pour moi, pour moi ils il voulaient sortir très tôt justement pour éviter... Euh, éviter la concurrence et c'était très bien. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas anticipé qu'e-football ils ils serait repoussé au printemps. Ils voulaient sortir avant il football Je pense que là, ils sont à la bourre. Tu vas voir qu'ils vont se les taper en frontal J'en suis, suis con. Je, franchement, je, me, je mettrai une petite. Je mets, je mets un billet clippé, les gars. Bon, on enchaîne parce que après, on va être à la bourre. CR7 ambassadeur, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Quel impact ça va avoir sur le jeu. C'est-à-dire que. Mmh. Moi, je m'en fiche que c'est CR7, Voilà, c'est sur le jeu. Quel impact ce, ce, ce, cet ambassadeur va avoir sur ce jeu vidéo euh, Ali, allez, vas-y, toi. le sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux, tout simplement. C'est le mec qui a la plus grosse force commerciale de l'histoire du foot euh, Qu'est-ce que tu veux de plus en fait Tu as le meilleur ambassadeur possible. Alors, tu as Mbappé, oui, FIFA, parce qu'ils sont établis. Ah, pour l'instant, il est au-dessus, euh, Cristiano Ronaldo. Il est, hein. il est mille fois au-dessus, c'est incomparable. Mais euh, du coup, FIFA, enfin, FIFA a Mbappé pour les dix prochaines années, entre guillemets, s'il si lui donne l'argent qu'il exige sur les dix prochaines années, mais Cristiano Ronaldo, à l'instant T, pour, euh, pour faire voir ton jeu, il n'y a rien de mieux. Il a eh un tweet tu... ou un, un, un post Insta Bien sûr. C'est vu par des, des, des milliards est ça, de le... personnes. On ouais. ne parle même plus en millions, on, est, on parle en Comment milliards. Il, a, hein. il est suivi par combien de personnes sur, le, sur Insta euh, Il est cool, tu sais Toi, es 8 000, je crois. J'avais le chiffre peu <rire> près, tu vois. Euh, je crois qu'il vient d'être moi. Il est un peu plus que <rire> moi, je crois. Ah non, bah, juste sur Insta, <rire> il y a 398 millions d'abonnés. Ah. 100... 97 millions de followers sur Twitter. C'est un délire. Alors ce sur Insta, Insta Facebook, je crois qu'aussi c'est lui le recordman. C'est la bah personne non, la plus suivie ah, de Facebook. Ah, c'est une marque à lui tout seul. Voilà, c'est un sportif le plus suivi, mais je crois qu'il est même dans les dix plus, plus suivis au monde. Les personnes, oui, ouais, oui. Donc, c'est un, oui, un... Un, un... un des plus gros influenceurs mondiaux Donc, finalement, okay, fin, en termes de partenariat. Mais... <coughs> avec un joueur, bah, tu peux pas faire au-dessus en fait. Et... Alors après, attention les gars, parce que le, la qualité de l'ambassadeur ne fait pas la qualité du jeu. Vrai, il football oui. ah, ah, comme ambassadeur. Alors, Messi, qu'est-ce qu'ils en plus font plus de, ce, de, ce, de cet ambassadeur Rien. Carrément, même sur Twitter, Messi, je l'ai vu avec un maillot bon, fut. Voilà, ça, ça Non, mais c'est quoi ça C'est... Qu en fait, tout dépend de comment, entre guillemets, tu t utilises, t utilises tes ambassadeurs. Regarde, petite anecdote les amis, parce qu'à chaque fois, il y a pas mal de petites balles perdues pour PES. PES ont déjà fait des. Ils ont fait des trucs de ouf en termes de communication avec leur ambassadeur. PES 2013, les amis, il y avait un tournoi 2013. online, je me souviens très bien, un tournoi online où je pense que les gagnants euh, avaient le droit d'aller s'entraîner avec Cristiano Ronaldo. CR, du coup, était sur la boîte, PES 13 d'ailleurs, que, que je kiffe. Euh, C'était une OP de, de fou malade. Moi, j'espère que dans, avec UFL, on sera dans cette dynamique, on proposera des vrais trucs. Et, euh, et ce serait génial d'avoir des... Bon, peut-être pas aller s'entraîner. Je sais pas si maintenant c'est possible ou quoi. Mais il faut faire des trucs. Genre, je sais pas, demain, tu, demain tu fais un jeu concours pour aller streamer. Avec CR, Lucas de Kou, De Bruyne ou quoi. C'est génial, imaginez-vous. Et je ne te parle même pas des créateurs de contenu. C'est bien d'avoir des influenceurs, des créateurs de contenu. Mais gros, ta communauté, c'est le mec qui a un abonné, le mec qui n'a pas Twitter enfin, ou autre. Et il faudrait, tu vois, je sais pas, des petits concours et faire kiffer un peu tout le monde avec l'opportunité d'ouvrir ça à, à, à tout le monde. Et je pense que ça peut être... Ça peut être incroyable. Je vais rebondir oh. sur le message de Bridzi qui est très intéressant. Et justement, je me posais la question en même temps. Euh, la question est de savoir comment ils font pour avoir autant de clubs et d'ambassadeurs mmh. aussi prestigieux avec leur premier mmh. jeu. Il y a forcément un ou plusieurs gros joueurs derrière ce studio. Alors, en fait, ça, voilà, il, Bridzi, il pose deux questions. La première, c'est comment ils ont fait pour attirer de si gros clubs et de si gros joueurs Est-ce que c'est en payant pas sûr, mais je vais peut-être vous, mmh. vous donner peut mes pistes. <coughs> Deuxième chose, il y a une rumeur qui court comme quoi il y aurait Microsoft derrière. Je ne sais pas, moi, ça me paraît bizarre que Microsoft soit derrière, dans l'ombre. En fait, je ne vois pas l'intérêt de Microsoft de faire ça dans l'ombre. Euh, je vois que M. Quinton, tu as hoché de la tête. Qu'est-ce que tu qu que en penses ouais, C'est une question intéressante et euh, je n'ai pas du tout la réponse. Et, euh, oui, il y a plusieurs rumeurs. Il euh, y a même des rumeurs comme quoi les ambassadeurs euh, n'en seraient pas vraiment, ce serait plutôt des investisseurs. Ah, moi je suis d'accord. Pour moi c'est ça. Pour moi ils sont oh. impliqués dans le jeu. Ouais, oh. Ils, oh. Sont, ils ont ils ont mis l'argent euh, à la encore. poche pour euh, pour faire part de ce projet en fait. Et quand le ah projet ouais, va donc, se ouais, développer, même... euh, ouais, ouais, ouais ben bah, ce serait pas idiot. Alors moi, tu, mal... présentes, tu présentes, tu euh, T'as vu comment ils ont yes. présenté, euh, comme ils ont fait le show UFL et ils ont présenté ça à quelques joueurs pro et les joueurs y en a certains qui ont dit, OK, euh, j'investis dans votre, euh, dans pour, votre studio. Je corroboré corroborer crois. avec ça. Euh, euh, je vous rappelle que sur Sora, par exemple, il y a Gérard Piquet qui a investi très tôt, euh, Griezmann mmh. qui a investi. Griezmann alors là, des... ouais. là c'était dit. Mais euh, oui, je, je m'explique pourquoi, pourquoi on parle d'Xbox, parce que c'est vrai que Microsoft, euh, Microsoft parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y avait un... Trailer, alors je ne sais plus, je crois que c'était pour, pour la Xbox Series, série oui. où en fait il y avait un, un jeu de foot qui était apparu et le sujet ouais. de foot pour l'instant personne n'en a jamais entendu parler et certains pensent que en fait c'était UFL à l'époque donc euh, mmh. c'est intéressant Là, aussi en tout cas à voir peut-être que ouais peut-être que c'est dans leur ligne Luthor, et qu'on en saura plus <coughs> entre, dans, dans les mois à venir et en tout cas ouais CR7 c'est ça peut être bénéfique tu vois tu as tu déjà as De Bruyne t'as Firmino, t'as Lukaku, c'est pas n'importe qui, Zinchenko aussi, hein, même si c'est un peu moins en termes de prestige. Là, t'annonce r 7 en plus, on le savait, on... même M. Quinton, Ali, on a parlé aussi, tout le monde ouais, pressentait avait... un peu. Deviné. Il deviné. Ouais, il avait mis un emoji yeah. les gars, sur Insta, sur... sous un post du FL, euh, ouais. un petit emoji œil euh, là, suspense », on le savait et ça arrivait au bon moment, ils ont bien fait de le faire dans, dans le reveal. Euh, J'espère, ouais, enfin, Forcément, c'est bien, ça met, de la, ça met de la visibilité, je pense que le jeu est d'autant plus médiatisé grâce aussi à CR7. Et je pour pense moi, ça, là, si... ça, fait aussi, euh, ça leur donne une crédibilité, tu vois. Oh, et aussi, ouais, et dis, tu attends, vois, il y avait ouais. aussi... Euh, Cristiano Ronaldo était en tendance, pas pour un de ses matchs, un de ses buts ou quoi, mais il était en tendance ce soir-là, parce que justement, il y a eu le reveal de, de CR Ambassadeur. Exactement. Euh, par contre, il y a, bon, là, ça, c'est très bien. On va ouais. quand même pas euh, éviter le sujet. Ah là là. La, les gars. Ah oui. Les gars. <rire> les gars. C'était une télé là ou. Non, bah, mais moi, je croyais que c'était un. Je croyais que c'était un Android, moi. Ah oui, à la Matrix. Un ouais, ou à la Matrix. Je me suis dit, ils n'ont pas eu les moyens de le faire venir <rire> ou ils ont mis un Android. Tu vois. C c là, par contre, niveau Sans communication. Vrai que... oh, ouais, vrai. ou un Ouais, ou un Ou un mec en 3D avec le Unreal Engine 5, Pourquoi avec ça, le moteur le... Meta C'est le côté. C'est le, le seul côté qui m'a déçu, en plus, de pas avoir du gameplay. Ouais. Mais là, on, si on revient sur le show global, ça, c'était un peu décevant. Après, euh, ça peut s'expliquer, Hidekoon, mmh. clairement... Euh, on demande pas à refaire des prises à un Cristiano Ronaldo tu vois ouais grave en fait le truc les gars honnêtement bosser avec des déjà parfois tu bosses avec des influenceurs des youtubeurs hein, qui sont connus entre guillemets euh, relativement mais pas c'est pas des stars quoi mondial ouais, Cristiano comme ou Ronaldo Cristiano, quoi c'est ouais c'est déjà difficile euh, tu sais le mec tu lui redemandes tu lui fais chier je pense qu'il y a tout le temps une certaine réticence après tout dépend du contrat tout dépend de ton approche tout dépend de ton ambassadeur il y a des mecs qui sont ultra impliqués je pense notamment à Griezmann tu vois bon lui là, à l'époque il n'avait même pas de, de truc avec Konami euh, le mec était là faisait des stories plus je pense t'aimes un truc et plus tu vas t'investir à voir comment Cristiano va, ré va réagir comment Lukaku va réagir parce que Lukaku c'est un mec qui tweet un peu en mode de street enfin qui dit ce qu'il pense et tout moi je suis curieux de il y a voir comment quelques avec mmh. ouais j'ai vu ça en plus ouais j'aimerais voir comment les ambassadeurs vont se comporter vis-à-vis -vis du AFL durant les mois qui viennent mais c'est vrai que c'est jamais c'est jamais Facile. Je sais pas si vous vous rappelez, bah, rappelez-vous, Piqué avec eFootball. Ah le mec, quand vois, il vient de se lever, frérot. Il a, il a encore tu vois, tu ouais. vois, des petits de, de, de, de, de ah, tu... J'allais dire. Euh, C'est compliqué, tu vois. Y avait aussi. J'allais dire, justement, ah, regardez. Ouais, euh, non, on compare, on dit, ouais, mais euh, vous dites Cristiano Ronaldo, UFL, alors que eFootball, ils ont Messi. Ouais. Eh, Messi, jamais on l'a vu parler en vrai. Hein, jamais on l'a vu sur une présentation dans euh, il... le trailer de PES 2021, on le voit parler. Ah, ouais, enfin, c'est ouais. un, un, excellent, un excellent trailer. Hein. Peut-être un des meilleurs trailers ouais, qu'on a mis fait. Là, Et il raconte sa vie, là. Là, ouais, mais là, il est en. pas mal. Bon, là, en fait, là, ça là, fait... Il a dit quoi si... Il a dit quoi Mais si. aussi, football, c'est ça, en fait. Ah, euh... Ouais, ouais, <rire> c'est tout. Mais il y croyait <rire> pas. Mais ça se voyait, il y croyait pas. Il J'espère qu'il y croyait pas. Parce avait vu. Non, je pense que ce truc-là, ça casse un peu, peut-être, la théorie des footballeurs actionnaires. Pour moi, je pense qu'il y a réellement. Euh, une bande d'actionnaires qui savent très bien qu'il y, y a un coup à jouer, euh, oh, il y a une moi, place ça, à prendre. là, n'empêche pas le mmh. et, et je pense que si Lukaku, tout ça, était actionnaire, ils auraient fait partie justement de cette présentation et auraient aussi peut-être euh, sur 5 secondes présenter un peu le truc et en parlerait peut-être un peu plus, parce que je trouve qu'ils sont quand même assez discrets dessus. Et, euh, et par rapport à Cristiano Ronaldo, je ne suis pas certain que ce soit vraiment un problème... Euh, euh, Cristiano c'est un mec qui est quand même très bon communicant, enfin tu le vois dans les interviews, c'est un mec qui est hyper à l'aise, je pense que c'était juste une scène hyper chelou, euh, à la limite du gênant en fait, où il était vraiment, euh, euh, je sais pas, peut-être que voilà oui. au niveau du timing c'était un peu compliqué, il a fait un peu ça à la va vite. Euh, on lui a dit le texte qu'il devait faire et le mec l'a récité, je pense même qu'il le lisait. Euh, ah. Pendant qu'il faisait le truc. Ouais. Et puis voilà. Mais si, tu, franchement, si juste tu lui ce... prends pas plus de 5 minutes Vas-y, Vas-y, vas-y. Non, que ce soit dans l'univers du jeu vidéo ou ailleurs, honnêtement, le poulain, les amis, quand t'as parfois des ambassadeurs, t'as des mecs, les gars sont sous contrat, ils ont même, tu vois, des. Il y a, voilà, il y a des clauses précises, il y a des éléments précis, on ne sait pas ce qu'il en est exactement. Après, voilà, le... peu importe la manière, entre guillemets, même si je suis d'accord avec vous, ça me rappelle un peu, M. Quinton, je suis sûr que tu t'en rappelles, Ronaldinho il y a deux ans, dans un trailer, il était en fond blanc derrière. Voilà. Et il y avait à, à peu près cette même impression, tu vois, où il disait sans plus. Après, mm. qu'est-ce qu'on retient finalement Là, tu tapes cr Cristiano UFL, les mecs ne vont pas dire « Oui, Cristiano Ronaldo, très mauvais acteur, nous avons l'essentiel de L'essentiel, c'est quoi Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs de tous les temps, un, mec, un des mecs les plus bankable et les plus influents euh, dans l'univers du social media, est affilié au nouveau jeu de football. Mm. Point barre et je pense que même s'il si avait bégayé, même s'il si avait fait un truc euh, genre... Peu importe, tu vois, s'il avait, si s'était exprimé d'une manière ou d'une autre, les gens retiennent finalement... Euh... Mais, mais, Ronaldo, mais, mais, mais tu vois même si même si CR7 c'est un ambassadeur incroyable bah Konami a prouvé qu'en mettant Messi en tête oui. d'affiche tu pouvais faire un jeu pourri et te manger un shitstorm incroyable Messi et Neymar les gars ouais. hey, ouais, ouais, ouais. hein. j'avais oublié de Neymar ils hein. <rire> avaient Messi CR7 à un moment Juve Barcelone Messi CR7 on a décidé d'ajouter je crois c'était ah, qui Davis et Rashford Davis et Rashford c'était une discussion qu'on a eu micromania de la défense, <rire> euh, ah exactement, ouais. ouais. Messieurs, euh, on va passer quand même au graphisme qui fait euh, peur à beaucoup, qui questionne certains. Est-ce que ce sera un jeu next gen Alors, bah, écoutez, j'ai envie de prendre la parole, donc euh, je suis chez moi, je le fais. Euh, pour moi, euh, bon déjà, UFL ça va être un jeu cross platform hein. donc euh, ça va être un jeu old euh, gen next gen. Pas mobile et ça pour moi, ça a toute son importance sur les graphismes, oui, mais surtout sur le gameplay parce que quoi qu'on en dise, un jeu mobile, même s'il est sur console, on l'a encore vu, ça reste un jeu mobile. Donc pour moi, ce sera pas un jeu Next Gen. On aura des graphismes qui devront s'adapter aussi à de la old gen. De là mmh. à dire que ce sera un jeu mobile, pas d'accord du tout. Voilà, euh, c'est mon avis. Euh, je te donne la main M. Quinton, on va partir en, en diagonale ah ouais, Je suis tout à fait de ton avis euh, C'est une bonne nouvelle que le jeu Ne tourne pas sur mobile, alors on va peut-être dire Que je suis contre les joueurs mobiles Pas du tout, si vous voulez jouer au foot Vous avez FIFA Mobile et eFootball S'il sort un jour, mais je suis content de, de voir Que le jeu ne sort pas sur, sur mobile Parce que ça va euh, descendre Ça va tirer vers le bas la qualité graphique du jeu euh, Il faut aussi noter Que on est, on, UFL tournera Sous Unreal Engine 4 Ouais et qui vont passer sous Unreal Engine 5 tu... dans les mois ou années à venir. Donc euh, le jeu, il va automatiquement passer un gap au niveau graphique. Exactement. Exactement. <coughs> ok. Bah, euh, Donc euh, oui, un next gen. Euh, alors et ça veut dire quoi Est-ce que euh, un jeu next gen, c'est un jeu qui sort que sur next gen Dès lors qu'il sort sur le sur old gen, c'est plus un jeu next gen Alors Ce je te ferai la description. Ouais, ça. ouais, en fait, je pense ouais, que bon, bon. Certains, bah, non, ça... c'est pas un jeu next gen. Hein. Vous voulez absolument non. une claque graphique, tu vois alors moi, dans les images du trailer, euh, pas gameplay, trailer, ouais. c'est très très proche. Je... Franchement, ouais, Luthor, de ouf. Le... Moi, je reprends Finasio 7, on s'en fout du graphisme, dans la limite du raisonnable, ouais. on veut du bon gameplay. d'accord. C'est hein. le meilleur est est incroyable qui... Elle est parfaite. Je, je me les gars, Juste, PES 21 sur PlayStation 4, il est magnifique. En termes de modélisation des ouais. joueurs, il est incroyable. Ouais. Mm -hmm. euh, tu, tu disais tout à l'heure, M. Quinton, que le fait qu'il soit... Euh, qu'il soit aussi mobile, euh, ça, ça, ça, ça avait un impact sur le graphisme. Mais pour moi, ce n'est même pas le plus important parce que le problème qu'on a pour moi avec eFootball, mmh. euh, ce n'est pas au niveau du graphisme, c'est au niveau du gameplay. Ah ouais. parce que penser pour jouer sur mobile. C'est ça. Ouais, Ton jeu, ça. tu vas devoir le simplifier au maximum. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de simulation de foot, on veut avoir un maximum de contrôle sur les joueurs. Donc forcément, un mec qui est sur, euh, sur son iPhone 10 et qui, euh, et qui joue contre un mec qui est sur sa Play, euh, pour que ce soit équitable, eh ben, c'est le mec qui a une manette avec 10 touches qui va devoir... On en parle. On, en, on avait un débat avec eDecoute par rapport à eFootball. Euh, on en parlera dans un prochain mardi débat. Justement, par rapport au gameplay, on n'était ouais. pas d'accord. Ça va être intéressant dans un prochain mardi débat. Bien sûr, on parlera d'eFootball. Mmh. Euh, Ouais voilà, OK, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Après, euh, j'ai aussi l'impression que comme on l'a dit plusieurs fois, euh, ceux qui veulent tirer sur le jeu, bah ils, vont ils arriver, tireront quoi voilà. qu'il arrive. Ils vont bah oui. Ah bah tiens, ah bah non, c'est pas un jeu next gen. Ah ah bah euh, l'arbitre, il était mal placé. Euh, Mais ça, il faut ça. il faut il faut quand même se dire que tant qu'on l'a pas la manette en ouais, main, on ça. pourra pas vraiment juger le gameplay. Hein, Mais surtout est-ce que est-ce que FIFA est next gen réellement Enfin, vous trouvez que FIFA est magnifique Bah non, il est on sur PS4 aussi. Bah, ouais, après, ils disent que c'est un autre jeu, il est peut-être un tout petit peu plus beau. Ouais. Mais je suis désolé, c'est pas une claque non plus. Enfin, y a, y a, y a en pas fait, de un, gifle. Par exemple, moi, ouais. je, on va, re, on va recomparer eFootball parce que c'est mal, malgré tout le truc qu'on maîtrise le plus. EFootball, mmh. en fait, c'est pas qu'il est moche le problème, c'est qu'il était tout buggé quand il est sorti. T'avais des gens qui se rentraient dedans, qui fusionnaient entre eux, qui saccalaient. Ouais, il est moche aussi. Hein. Ouais, mais en fait, qu'il soit moche ou pas, moi, personnellement, je m'en Ouais, mais à la limite, s'il était, euh, s'il était mmh. comme ça, ou même comme l'année dernière, j'avais ouais, ouais. un gameplay aux petits oignons. Bien sûr, moi ça, ça m'a largement. Et surtout, j'ai vu pas mal de monde juger le, la caméra en mode justement les quelques images de gameplay, dire waouh ouais, c'est pas beau etc. Mais les gars, vous vous rendez compte que le niveau de détail que vous voyez au moment mm. où vous jouez avec la caméra euh, diffusion TV ou autre, enfin le niveau de détail il est minime. Mm. C'est carrément pas ce qui va vous intéresser. Il y a ouais, un truc que Fresh a, a, a dit là dans, dans le chat qui est très intéressant. Il parle du public. Ouais, Alors, je trouve que dans le Uf UFL, UFL le public est... De là à dire qu'il fasse une next-gen, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une énorme moi, différence wow, oui. entre le public e-football, le public FIFA et le public moi, UFL. L'ambiance, elle est hyper bien retranscrite. Ouais. Ah, ouais, ouais. On sent la ferveur quand il y a un ouais. but. Ça, c'est ça, ça, hyper cool. Hein. Ça, Durandil, mais... je pense qu'il pourrait nous le dire. Euh, le public, c'est pas le plus simple à faire. D'ailleurs, on le voyait sur eFootball, où tu avais quatre personnages dans tout le public qui étaient multipliés. <rire> sur un restant carré, tu avais des de en, en fait, là, ah. Durandil a dit un truc très vrai, c'est fou, parce que j'allais en parler juste avant. Il a dit ah. eFootball, e c'est avant tout des soucis d'optimisation dans quasiment tous les domaines. Ouais, voilà. Et en vrai, les gars, eFootball, c'est quoi, entre guillemets, le descendant de, de PES euh, Tu regardes PES21, euh, bah, les supporters, c'est OK, c'est très OK, tu vois, euh, les visages... C'est exceptionnel, tu vois. Euh, du coup, je pense vraiment que le jeu, comme je dis à chaque fois, le jeu il est cassé. Il n'est pas... Peut-être que certains disent que voilà, il est mieux qu'avant. Je veux bien vous croire, il n'y a pas de souci Sauf que je pense que le, gars, le... Enfin, le jeu n'est pas optimal. Il n'y a pas encore la version 1.0. On verra quand, quand ça va sortir. Mais là, il... mais là UFL, ouais, j'ai trouvé que c'était cool. Et je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais... En vrai, l'immersion, je pense qu'elle va être travaillée. Ouais, tu vois. Ouais. Ah, on a quelques mmh. petits indices. Tous Monsieur Quintan, on en a parlé dans sa vidéo. Mmh. Euh, J'espère que, que ça va être le cas. Et ils ont dit hein, dans, dans, le, dans, le, dans la vidéo euh, au début du show qu'ils ils, ils veulent faire un effort pour que le, un match sur UFL ressemble à une retransmission télé. Et on le voit hein, dans le trailer, dans le show, on voit les incrustations qui sont très euh, retransmission télé. Ouais. Hein, donc euh, Ça, au niveau du contenu, on veut, pas au niveau du contenu, au niveau de l'immersion, mmh. c'est quelque chose qui a toujours manqué sur PES et qu'on réclame depuis des années, on risque d'être servi du côté du, du FL. Exactement. Oui, et puis ouais. finalement, si les graphismes ne sont pas incroyables à la sortie du jeu, sachant que c'est une toute première version, est-ce que c'est -ce est, est vraiment là, le, non, là la, la plus, plus grande ou... attente c'est pas la première attente, pas. je pense. Voilà, ouais. je pense aussi. À, à titre personnel, pareil. Ouais. Je suis pas. Si le et jeu. Si, est si, auquel... si, si, si, si, si le jeu, c'est pas, euh, pas une claque next-gen, mais que ouais. l'immersion, les ralentis, ouais. ils ouais. se font retransmission télé, ouais. ça passera le largement. Mais bien ah, oui. sûr. Allez, mais, euh, sûr. Euh, après, tant qu'il n'est pas dégueulasse. Euh, là, on, là. On, a ouais, et... morceau, là. on a un gros morceau, <rire> là. On a un gros morceau pour la suite. Et là, je veux qu'on prenne du temps là-dessus. Exactement, moi aussi. D'ailleurs, je mets un petit sondage sur le chat. Le fire to play on y croit ou pas, parce que là... Fear to play, c'est peur de jouer, non Ah oui, fair to play. Justement, c'est eFootball. Elle a inventé un nouveau concept, la peur de jouer. Tu tu joues, tu as peur. Excusez le graphiste. Excusez celui qui a fait ça. C'est Squid Game. Fear to play, c'est Squid Game. Je suis mort. Donc, le faire to play, effectivement. Alors, on nous a promis quand même des trucs... Du lourd. On a pas promis pas de script, pas de pay-to-win, un matchmaking euh, adapté. Euh, dans la promesse, c'est magnifique. Maintenant, euh, déjà, est-ce qu'on y croit, oui ou non Et deuxième question, d'ailleurs, Durandil en a parlé. Deuxième question euh, s'il ouais. n'y a pas de pay-to-win, comment ils vont financer leur jeu oh, C'est des excellentes questions. Euh, bah, Oh, je, ce sujet-là, cette thématique-là, elle, elle, elle me plaît bien. En fait, le faire-to-play, dans les faits, en vrai, c'est une excellente idée et ils peuvent totalement le faire. Enfin, je veux oui. dire, des jeux scriptés, bah, on en a des, euh, non pas scriptés, pardon, on en a déjà eu. Je pense sur PES, FIFA, euh, j'y joue beaucoup cette année à FIFA, je joue en club pro, mais j'ai, voilà, je me rappelle pas du dernier FIFA pas scripté, entre ah oui. guillemets, mais bon, je laisse ça au, on va dire, gros, gros, gros spécialiste. Euh, le, le, un délire de matchmaking, ils en ont parlé, un matchmaking, etc. Et Ali avait souligné un truc vachement intéressant, je crois que vous en avez parlé aussi, M. Quinton et Luthor, un, une sorte de rééquilibrage de notes dans ta team. Moi, en fait... Le truc oui. Ali, euh, que le poulain a dit, je trouve, enfin, si c'est vrai, je trouve ça super bien de se dire. Euh, c'est comme, je sais pas, dans un jeu d'aventure où tu dois mettre, je sais pas, en vivacité, tu as des points d'attribut et tu dois s'éliminer à chaque fois. Enfin, tu dois les répertorier, genre ouais. les cases, tu vois, ouais, mmh. comme dans un RPG. Si c'est ça, je, moi, je trouve que ça, ça peut être trop bien. Après, maintenant, ça, c'est dans les faits. Après, euh, je pense qu'ils vont tout faire pour respecter ça. Maintenant, est-ce que les joueurs vont, euh, tu vois, jouer le jeu Est-ce qu'il n'y aura pas des petites combines Est-ce que les mecs ne seront pas. Parce qu'il y a beaucoup de Matrix et du script aussi. Des fois, je vois des mecs qui me disent Ouais, scripté, ouais. j'ai tiré 12 fois. Ouais. Oh, j'ai vu ton match. T'as tiré cassé, du milieu de terrain et ça coule. Ouais, c'est nul, tu vois, de tirer sur le goal ou quoi. Bref, après, ça, c'est le ressenti des joueurs. Mais sinon, les gars, les trois points, c'est-à-dire l'absence de script, et ils l'ont dit, enfin, ils en ont parlé. Alors, le délire euh, du matchmaking, euh, je trouve ça très bien. Et le délire euh, qui n'est pas, entre guillemets, de pay to win, bah, nickel. Après, il n'y a plus qu'à qu voir. Pourquoi mais moi, on en qu est en droit de, de douter C'est parce que, je vous rappelle encore une fois, que euh, eSport euh, a, a prouvé euh, devant les tribunaux, apparemment, que son jeu n'était pas scripté en amenant les codes sources après ouais. vous faites ce que vous voulez de ouais. cette info moi je... personne n'y croit Voilà, personne n'y croit personne. ni même y est donc si euh, ouais. si <rire> ufl n'est pas scripté comme fifa voilà euh, toi est ce que tu crois toi monsieur quinton déjà euh, sur, sur le papier c'est parfait c'est magnifique c'est euh, mais on va voir si ça va se vérifier par par l'effet. Je pense que au niveau des micro-transactions, on va avoir pas mal de choses cosmétiques. En ouais. gros, si tu mets pas d'argent, tu vas jouer avec un maillot tout blanc, tout pourri, Kipsta. Si tu mets un petit peu d'argent, tu vas avoir euh, des maillots un petit peu plus stylés. Donc, je pense qu'ils vont... Pas mal mettre de microtransactions pour personnaliser ton stade, euh, les crampons, ouais. les maillots, tout ce genre de choses, des tifos, Je vois bien des choses comme ça. En accéder fait. à certaines compétitions aussi. Euh, peut-être aussi. Ouais, ouais, peut-être aussi. Ouais, des ligues, des ligues élites. Il faut, ouais. bah, il faut mettre euh, 2 euros, 5 euros, je sais pas. Euh, mais, mais dans tous les cas, oui, il faut. Il y aura des microtransactions. Ouais. Et je ça pense qu'on peut les intégrer dans le jeu de façon éthique et équitable. Je pense que c'est encore encore possible. Bah, ça existe surtout. Alors, ça, les, les, aussi, les, gars... les gars... Oui, oui, oui ça existe. Bah, Fortnite, bah, non Bien sûr C'est ça. Ouais. En fait, on a l'impression... C'est euh, différent, ça... les gars. Euh, Là-dessus... Euh... Ouais, mais... Enfin... Le poulain, il, il, il, certains dans le chat disent que c'est pas possible euh, si c'est que cosmétique. Fortnite, c'est 100%, 100, 100 cosmétique. Ils ont fait pour, des bénéfices. Pour de... moi, le... Il y a plein de jeux, il y a plein de jeux. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est un jeu de foot. Bah, ouais, euh, voilà, Rocket Fortnite, tu euh, achètes des skins, tu peux pas acheter le fait de, de faire plus de dégâts, c'est un peu trop évident. Rocket le, je pense que ce que va faire UFL, Konami avait... Il y a quatre portes, il y a quatre clés, ils avaient les quatre clés, ils l'ont pas fait. Tu peux mettre autant de microtransactions, transactions d'ouverture de, de, de, de, de, de, de, de, de packs payants pour avoir des joueurs que tu veux, tu peux en mettre, mais autant que tu veux, tant qu'à un moment le fait d'avoir un déséquilibre entre les équipes ne te porte pas préjudice. Euh, je m'explique, on a vu et j'ai tweeté sur le fait qu'il y avait justement un coup d'équipe. Ça existe chez Konami, ça n'existe pas dans FIFA. FIFA est à fond sur le fait, voilà, fut, c'est devenu la compétition, il n'y a pas de limite de prix, il y a ah oui. juste des divisions. Konami... Il y avait plus de division, il y avait juste une note. Par contre, il y avait des petites compétitions avec des limites de notes. C'était très mal foutu. Oui. Certains l'utilisaient pour monter dans le ranking justement parce que c'était foutu. Mais n'importe comment. En hein, on vous mais voit les escrocs. On vous voit les gars. Ouais. Ouais. On vous a vu, on vous a observé, on a bien rigolé. Mais euh, le, en fait, juste un mélange des deux, c'est parfait. Euh, tu as ton équipe. Tu peux, si tu as envie de paquer, tu envie de paquer Zidane, tu as envie de paquer Ronaldo, tu as envie de paquer Messi, tu peux le faire si tu veux. Par contre, il y a des divisions, et dans tes divisions, même au sein de la même division, tu ne rencontres pas un mec qui a une valeur de club de 4 milliards quand la tienne fait, fait, fait, fait, fait 850 millions. Alors là, c'est tu... tout. Là, et les là, compétitions officielles se jouent sur euh, soit une note prédéfinie, enfin un montant, une somme euh, de club prédéfinie, ce qui fait que le mec, il peut avoir Ronaldo... Euh, Zidane, etc. Par contre, le jour de la compétition, FIFA fait un peu ça, mais c'est hyper mal fait, t'as le droit à trois légendes ou un truc comme ça. Mais là, c'est vraiment une limite financière. Voilà, Ton équipe ne vaut pas plus que ça. Donc, si tu vas avoir le meilleur attaquant, par contre, derrière, t'as deux chèvres en défense. Et pareil pour la montée dans les divisions, etc. Là-dessus, on est tous euh, d'accord. Donc, j'aimerais qu'on se concentre justement sur... Euh, D'ailleurs, Durandil en parle. Comment il se finance, du coup S'il n'y a, a pas de pay to win mm -hmm. Y aura peut-être des publicités bah, dans le pour jeu. Moi, pour pas, moi, c'est pas du pay-to-win, c'est du pay to euh, tout kiffe ouais, Tu vas avoir tu, tes tu, joueurs, tes machins. Pour, pour moi, le truc, j'avais Monsieur ouais, Quinton, t t as ouais, dit peut-être avoir euh, mettre un peu de sous pour participer à telle compétition, etc. Je trouve ça ultra, c'est une bonne idée, tu vois, pourquoi pas. Après, tant que ce n'est pas des sommes de malade ou quoi. Parce que honnêtement, je partage l'avis de Durandil euh, à 100%. J'ai vraiment du mal à croire que dans un jeu de football et le poulain tu vois c'est pour ça que j'étais aussi d'accord avec toi parce que je pense que c'est différent que dans un jeu de football qu'on sera en mode bah, acheter des tifo etc à fond et vous savez qu'il y a déjà les cosmétiques et tout sur FIFA hein, mais les vrai. mecs ils pas que des, des joueurs je après j'ai pas les chiffres je sais pas si ça que... marche à mort tu sais, des chats géants et tout ouais. sera... et je, pense, je... Je, je sais pense, pas je pense c'est si... un truc là c'est est-ce que euh, est-ce qu'ils vont pas euh, tout simplement faire la même chose que FIFA avec des packs voilà des packs pour gagner mm. de l'argent mais ouais. par contre, comme l'a dit Ali, vu que tu auras une restriction sur ta note d'équipe, sur mmh. ton budget total, même si tu, toi tu payes comme un crevard, enfin comme un fou, mmh. et que tu as, as les 11 meilleurs joueurs de l'équipe du jeu, bah en fait, vu que tu seras limité, tu pourras pas tous les mettre. Tu pourras en... jouer contre un autre voilà, fou. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, ouais, tu joueras pas... avec un autre fou de je ton vois... niveau. Je vois plus un truc, un truc comme ça, ou un peu ouais. comme, comme Sorare avec les, les, les compétitions au Common, United, ouais. etc. Ouais. Si, si as envie de mettre 0 euros et que tu veux jouer à UFL, tu peux, mais mm -hmm. tu joueras que contre des ouais. gars qui, ils mettent 0 euros. Et il y a contre, un classement et chaque compétition année. officielle. Ouais, le jour de la compétition officielle pour déterminer qui est le meilleur, parce que je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, ils montrent un peu le ranking et ils disent qui il est le leader de la saison. Donc peut-être qu'ils veulent mettre en avant quelqu'un. Cette mmh. compétition, tu as plusieurs modes. Tu as le mode division, tu as le mode create my team, tu as le mode tout ce que tu veux. Par contre, le mode, j'ai une connerie, be the best, genre. Euh, euh, voilà, en, ouais, le, devient le meilleur abeille, joueur. Tu une abeille. une abeille. Voilà. 3 millions de valeurs de club, ou 3 milliards, ou mm, peu importe. Mm, mm. Et tu ne peux jouer à cette compétition qu'avec ce, ce machin-là. Et ouais. pas comme Konami où euh, tu pouvais facilement mettre qui tu voulais, mettre du banc, euh, sur ton banc, tu mets des joueurs blancs, mm. euh, tu joues ouais. des compétitions à un machin, tu grimpes les points... Euh, c'est ouais, là ouais, où le matchmaking match parce qu'ils l'ont cité plusieurs fois le matchmaking. Ah, c'est trop important le matchmaking. que ce soit pour des matchs tranquilles pour que ce soit la compétition le matchmaking. Rappelez-vous les gars. c'est aussi franchement, important franchement, que le gameplay matchmaking. Je vous promets que j'ai envie de pleurer parfois quand je pense à. Enfin, euh, j'abuse à mort mais je veux dire je, franchement je suis deg pes à toutes les idées de la planète depuis 10 ans. Mais oui, elles sont je là. Pour rappeler du mode compétition en ligne toutes les 30 Allez, minutes. Allez, c'est reparti. Pas me... <rire> je ne vais pas m'étaler me... dessus. Mais M. Quinton, rappelle-toi, tu avais ah euh, mode intermédiaire, novice. Et bah en fait, tu rentrais dans la compète et tu pouvais mmh. avoir gagné des points ou je ne sais plus comment c'était euh, le système de récompense. Et je trouvais ça bien. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas un niveau de ouf ou je ne me suis pas investi dans le jeu de ouf. Bah, J'ai cette compète pour moi. Il faut pouvoir satisfaire tout le monde avec un système de matchmaking qui est établi en fonction de ta note d'équipe, en fonction de ton pourcentage de win, de ton ratio, de tout ce que tu veux. J'espère, purée, que ce soit comme ça. Ouais, moi, moi, je pense que la notion « fair to play comme, », comme le dit Durandil, euh, ça va un petit peu plus loin que le gameplay. Euh, J'ai l'impression que le message, c'est vous avez pas d'argent bah, ou peu d'argent à investir dans le jeu, vous pourrez quand même jouer en ligne, dans des compétitions, et vous pourrez kiffer. Il a aussi dit. Oui. Il a aussi dit, vous pouvez Pas tout jouer à toutes les compétitions, notamment a, celles a, qui vont vraiment ouais. compter. Il a aussi et dit que tu pas Zidane, mais c'est pas grave. Il a aussi pas grave. plus tu ouais, seras ça. bon, plus tu auras des, enfin que tu seras récompensé. Et euh, euh, ouais. ça, ça il l'a dit, et que. Euh, tu perdras pas tes joueurs d'une année à l'autre. Ça, on l'a ouais, vu dans… Très important. Ça. Voilà. On pas de vu, On l'a vu ouais. dans… On a, nous, on a ouais. eu un, un truc de presse, là. Un, on appelle un ça. communiqué de presse. Un communiqué de presse. Merci, j'ai ouais. du mal. On a eu un communiqué de presse où c'est marqué noir sur blanc. Euh, mm. À la différence d'autres jeux, là, d'année en année, eh ben, vous, vous aurez les mêmes jeux. Mm. Donc, ça aussi, hein, ça, c'est un truc. Rappelez-vous, on en parlait sur eFootball. On se disait, attention, il va falloir qu'il gère bien parce que si, au bout de trois mois, tu as tous les meilleurs joueurs, bah, en ça, fait, le, ça va souffler. Les notes. Il y a aussi un ah, truc oui. à gérer quand tu restes sur plusieurs années comme ça. Ouais. Ouais, on ouais, le oui. voit à FIFA, PES. En novembre, tu es déjà au-dessus de 100. Donc, mmh. si tu le fais ouais. sur ton année, histoire de gratter ton argent ouais. et de faire paquer, l'année prochaine, on euh, va expliquer après. que tu commences à 90. Peut-être ouais. qu'il y aura une mise à jour euh, euh, annuelle qui, qui va baisser, baisser les notes générales des joueurs. Commercialement, non. ils ouais, peuvent se faire attaquer quand tu nerfs parce que en payant, tu as payé pour quelque chose qui ouais, avait ouais. cette valeur-là. Donc, si mmh, tu me tu... il y a une arnaque. Messieurs Mais Tu peux juste les entraîner et leur ajouter des, des, des skills, tu sais. Ouais, Mais pas le niveau général. Il nous reste ouais, euh, 17 minutes. On va enchaîner sur okay, le yes. contenu, les amis. Le contenu qui est... Quand El, famoso. Même. El famoso, le nerf de la et, guerre Et là je crois que tu as une information Et là j'ai une petite information parce que j'ai posé la question à UFL Je lui ai demandé, je, je leur ai dit euh, Vous avez parlé de offline Mais est-ce que vous pouvez préciser Parce que euh, voilà, on voudrait avoir des précisions Et je vous lis euh, La réponse traduite Grâce à une application, bien sûr. Bonjour. <rire> euh, D'ailleurs, c'était Monsieur Quinton qui me l'avait donné. Pour les modes hors ligne, ouais, c'est mon accent. Pour les modes hors ligne. <rire> pour les modes, en, pour anglais, anglais. Yes. en anglais, s'il te yes, plaît. Yes, I do. Pour les modes... <rire> ah, vous voulez que je lise en anglais okay, Oui, s'il te plaît. te for, plaît. régale-nous. On traduira. We are playing 1v1 and potentially also 2v2 for the release. <rire> Le pire <rire> c'est que c'est pas dégueu. Hein. If hein? eventually eh, event hein. something else it will not be done on D1. Alors, je vous fais la traduction. Bonjour. Compris, la pour les modes hors, hors ligne, nous prévoyons un V1 et potentiellement aussi deux VO pour la sortie. Vous avez compris Là on parle d'hors ligne, mmh. ça veut dire chez toi. Pas moi, je comprends ça comme ça. Pardon so bah, il a dit euh, « hors ligne, nous prévoyons 1v1 et potentiellement aussi 2v2. » Alors que moi, je n'avais pas du tout parlé du 1v1 et du 2v2. Mais là, il, il, il me dit que c'est dans, euh, dans le contenu hors ligne. Donc ça, moi, ça m'agisse. Ouais, ça veut dire que tu peux lancer des matchs en local. Chez Watt. Voilà. Que... Oui, voilà. Ouais, tu tu ouais, peux ouais, faire un 2v2 avec ouais, ton ouais. pote. Ouais. Ouais, ouais. Tu as quatre potes à la maison, quatre voilà. manettes, tu joues en 2v2. Et dire, et, mais, mais attends, es sûr qu'il veut dire ça ou est-ce qu'il veut dire que tout sera online et que tu peux inviter un pote à toi, genre de chez toi, comme sur PES Je, je crois que tu peux le faire, même sur FIFA. Bah. Et jouer contre deux autres mecs en ligne qui sont voilà. dans leur chambre. Là, voilà, voilà. il dit hors ligne. Il dit hors ligne. Attends, c'est bah, quoi contents. Je te colle. Je vous, je vous, je vous, je vous donne sa réponse. Allez-y sur le Discord. Ouais. Et à la fin, il dit si, euh, Nous ajouterons euh, éventuellement autre chose. Ce ne sera pas fait le premier jour. Moi, ce que j'en comprends, et ce qui me fait un peu peur du coup, c'est que là, il, il nous dit en gros que la coop, enfin que le, le 2v2 et le 1v1, ce sera hors ligne. Et que du coup. Ouais, sera... Peut-être peut qu'il prévoit le, la coop euh, oui, 2v2 soit en ligne. Ouais, en ligne. Il... Hors ligne hein. Oui, mais est-ce que est ça veut dire un... que ce sera le seul contenu hors ligne Ça veut dire pas de contenu ça... Je pense qu'à la sortie, oui. Ouais, à la Donc, sortie, c'est pas possible. On va la face, les gars. La, la, la, là, il, il indique for offline modes, au pluriel. Il y ouais. aura plusieurs modes de jeu. Oui, oh oui. Euh, e footballeur, il dit du coup, est-ce que le 1 versus IA existera Ah, oui. ça, je sais pas. C'est strict minimum. Enfin, j'ai répondu quoi, sur ouais. le chat, mais à partir du moment où tu peux jouer contre... Enfin, si ça, c'est pas codé... Euh, les mouvements de tes joueurs qui n'ont pas ou que tu contrôles pas ne sont pas que des fins aussi ouais ouais, ouais. Euh, oui, euh, j'imagine vraiment mal euh, non, mais euh, tu qu fais faut... que du online ou tu joues que contre un humain d'ailleurs mm. comme Durandil le dit hein, c'est un jeu online de toute façon c'est même écrit dans le trailer c'est juste pour préciser ça beaucoup quand euh, il a dit qu'il y aurait un mode euh, du mode offline beaucoup ont cru qu'ils allaient nous sortir des vrais modes offline ouais ligue des Masters voilà. League Master et tout ça viendra Donc, je pense c'est un passage obligatoire non mais non, non. Il nous au avait lancement du jeu ils avaient dit dès le départ mode carrière je pense pas non. Ils ont dit que ce sera un jeu, on, un jeu online ouais, ouais, ouais Donc il y aura du ouais, offline bon, Ils il, il parlent de, de mode offline Je pense qu'ils veulent quand même proposer des choses Pour les joueurs offline mais ça sera assez limité Ce mmh. ne hein. sera pas des modes carrière, Ce ne sera pas ça Si déjà c'est du, 1v, du 1v1, du 2v2, du 3v3 En, en, en offline Ou en local en ligne C'est déjà très bien hein. ah, Ce n'est ah, pas le cœur du projet je pense Non. Ah, mais, ouais, ouais, ouais, pour clairement. moi c'est obligatoire par rapport à l'eSport D'ailleurs ce sera notre dernière partie ça veut V2. dire qu'il va pouvoir y avoir de l'e-sport euh, en 1v1, 2v2. Parce que l'e-sport, e ça se fait en local, normalement. Non, euh, oui. ouais, ouais, mais j'appelle pas ça un mode, moi. Enfin, J'appelle pas ça un mode offline, en fait. Bah, un là, ça ça un mode... bah, regarde ce que j'ai mis euh, sur bah. le Discord. C'est peut-être que euh, j'ai mal traduit. Ou... Hello for Muggle Atlantic 1v1 et potentially also. 2 v pour le release. Oui, bon, en gros, il te dit qu'il n'y a pas de mode, quoi. concrètement. Enfin, voilà, il a pas de ouais. mode, un 2 2 pas, pas ça un mode. Pour moi, c'est juste ouais. euh, bah, tu lances un match. Quoi. Ouais, tu lances un match, ah. c'est juste que tu as rapide, deux manettes en ouais. plus que tu peux ouais, envoyer à ouais. droite à gauche. Mais un ouais. mode de jeu, pour moi, c'est un mode carrière, c'est un mode comme ouais. Legends. Ça, ouais, on parle d'un mode. Exactement. Mais là, là c'est juste une, une option de match. D'ailleurs, c'est une option de match. Je za, pense ouais. Zayajin, il, il soulève un petit truc. Après, promis, je vous laisse la parole. Parce que ils ont, bah, dans le trailer, c'est noté euh, que ce serait console et pas PC. Et là, les joueurs PC, ouais. bien sûr, ils ont fait les gros yeux. Pour ouais. l'instant, euh, voilà. Eugène Achilov a, a dit euh, plus tard le PC. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai bah, J'ai l'impression, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais dès qu'on leur fait un truc qui n'est pas prévu, ils disent plus tard. Tu vois. Ouais, bah, ouais. Ouais. Oh, oh, oh, offline Ouais, ouais, plus ouais, tard. Oh, PC, plus ouais. tard. Ligue si des monstres en ligne Ouais, plus tard. plus tard. On verra <rire> plus tard. Mais, mais du, coup, du coup, en fait, concrètement, le mode phare, pour rester vraiment dans le contenu pur, le mode My phare, Club. en fait, c'est un système euh, fut MyClub avec des classements. Avec, euh, en, avec un fonctionnement par saison, pardon, il y aurait un champion. D'après ce qu'a dit Eugène, hein, ouais. vous m'arrêtez si je dis euh, n'importe quoi. Avec un champion par saison qui sera défini en fonction de tes wins, en fonction de ton ranking, etc. Euh, ça c'est le pas... mode principal en fait. Ah, un le put, mode, tu c'est pas être le mode. C'est UFL. Pour moi, c'est ça UFL en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. Ce ah, ouais, oui, clairement. Mais, mais, mais, oui. mais en même temps, il... ouais, mais en même temps, on nous a parlé du 2v2, du 3v3. Est-ce que tu auras un mode, euh, voilà, ranking principal, un système de saison? Et à côté du 2v2 et 3v3, ou est-ce que tout sera imbriqué dans un seul et même mode avec plusieurs façons de jouer Vous comprenez un peu ouais. la nuance euh, pour, ouais. pour moi, j'ai hein. ouais, compris que euh, ça sera dédié, hein, le 2v2, 3v3. J'ai compris ça. La compétition aujourd'hui dans les jeux de foot, elle tend vraiment à du 2v2 et du 3v3. Enfin, c'est vraiment le, le modèle qui séduit un peu. Ah ouais euh, Non, moi, moi je voyais pas ça comme ça. Pour moi, c'est le fait que, euh, que PES ait lâché ça et je pense qu'ils se sont dit nous on va récupérer une commu. Hein. Euh, PES et, a, là, a lâché. Ça. Bah, ils ont lâché le, la coop. Pour l'instant, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de coop. Euh, non, ils n'ont pas lâché la coop. Ils ont lâché non, le jeu. Ils ont je, rien pense annoncé, que, je pense qu'ils n'ont rien ah, annoncé. Si, si, si. Ah si. Non, mais si vous voulez mon avis, je pense que. Tous les modes vont arriver au fur et à mesure là, euh, là il faut d'abord soigner le soldat blessé, tu vois. Et ensuite qu'il est soigné, on commence à le saper, le ramener au coiffeur, tu vois, tu, chez le coiffeur, tu sais. <rire> là, pour l'instant, il faut juste le soigner, lui mettre des pansements parce qu'il saigne, tu vois. Mais et je pense qu'ils le fait. feront au fur et à mesure. Et je pense même que le jeu sera bien, tu vois, pas maintenant. Il mais, je pense. Ouais, je mais là, pense il ne faut bien. pas le soigner, il faut tu... le réanimer. Là, là c'est ouais, de, de la réanimation. ça comme, réanimation, peux, hein. ça comme On n'est pas là pour mais... parler de ça, c'est une spéciale UFL, monsieur. <rire> ouais, c'est une spéciale UFL. Il croit... <rire> <U> <rire> croit à la vie après la mort. Ah, ça. <rire> ah, non, mais... bref, on en parlera, les gars. J'ai beaucoup un... de choses ça à dire sur PES et le football. Ah bah bien sûr. Et là, contenu les gars, ouais. Si tu as un classement en mode fair-to-play, tu sais, tu peux monter un système de division avec un ranking général et que tout le monde joue avec les mêmes armes, qui n'est pas un mec qui est R9 euh, Prime euh, avec je ne sais qui et l'autre il joue encore avec, euh, je ne sais pas moi, euh, Fekir Régular ou il euh, bon, y a pire encore. Mais le truc mmh. c'est que si c'est ça, moi je trouve que le mode est, est très bien pensé, les mecs. Et hein, Je pense que ça va le poncer. Hein, si le gameplay plaît évidemment. Le mode Day idée. One, ça va être ça le contenu. Ah ça ouais, ouais être, euh, le, le mode My Club, le mode ouais. My Team là. C'est parfait. Euh... Que, ouais, ben oui, et, et des et compétitions à l'appel. Enfin, je pense que ça va être ça. C'est ça. Voir comment tu vas alimenter finalement ce, mm -hmm. ce MyClublike Comment tu vas l'alimenter Pardon, est-ce que tu vas faire des petites compètes, des petites challenges Le fameux challenge de Monsieur Quinton. Tu débloques Beckham si tu marques 50 coups francs, ce mm -hmm. genre de choses ou quoi Je sais pas. C'est peut-être là où France il a atterri que... ton dossier communautaire. En fait, il mais je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé le dossier communautaire. Non, mais à il à y UFL. a pas longtemps. il l'ont envoyé hier. A ah ouais. Je, je ah vous jure. Oh, il est non, faux. non non je non pense... le même le même. Moi je pense qu'ils l'ont regardé j'ai envoyé ça à Konami ils en ont rien foutu moi, je vous l'envoie à vous les je gars. Je pense qu'ils l'ont récupéré dans la peine de Konami il y a deux ans et en fait ils sont <rire> servis <sur rire> ça ah, serait énorme. Moi je pense j'ai juste un une, une idée sur le contenu je ah pense allez, que eux ont plein d'idées euh, par rapport au contenu mais je pense que ce qui va arriver en termes de mode etc dépendra énormément du succès commercial du jeu parce que ils ne vont pas s'amuser à développer du offline, etc. si déjà oui. leur modèle bah, principal est. est... Ouais. Donc je pense qu'ils se sont dit bon, euh, au moment où on aura généré tant de bénéfices ou de chiffres d'affaires, on pourra embaucher des gens pour commencer à bosser sur du mode offline, etc. Je pense qu'ils vont grandir petit à petit. Ouais. Euh, C'est pas eSport. Yes ils peuvent pas. Ils ont pas euh, des milliers de personnes qui vont bosser sur le truc. Ils vont se concentrer sur le mode. Euh, on appelle ça My Club, Fut, etc. Et ensuite, en fonction de comment ça marche, du nombre d'utilisateurs, etc. Ils vont, euh, ils vont rajouter des choses. Fresh, je pense qu'ils vont faire le strict minimum. Hein, oui, oui, oui. Ils il parlent aussi, on n'en a pas, pas parlé mal, hein. de, de l'XP, hein, parce que l'XP, va, on va pouvoir monter l'XP de nos joueurs comme sur euh, PES. Donc ça, comme cool. sur PES, oui. c'est cool, ouais. bah, cool, ouais. pas une nouveauté, mais en tout cas, c'est un bon truc. C'est un bon ah, truc à prendre. Euh, il y a, au bout d'un moment, a tu peux pas inventer l'eau, tu vois. Vu du le commentaire de Fresh est pas mal. Enfin, le, le message. En parlant du contenu, c'est un mix FIFA PES avec les liens de FIFA et de l'autre côté PES. Ouais, est le fait qu'on monte. Exactement ça. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a plein de mecs les Fresh, Tu vois, premium. et je suis pas d'accord avec eux qui disent. Ouais, mais finalement, on pensait que ça allait être révolutionnaire. Déjà d'une, ils l'ont pas dit que ça allait être révolutionnaire. Euh, du c'est du réchauffé. C'est comme FIFA PES. Mais nous, ça fait des années qu'on se dit que la fusion FIFA PES, ça peut être la perfection. Un... Ouais. ouais, ouais, ouais. Mais surtout, qu'est-ce que tu veux inventer Ouais, c'est dur d'inventer un. Un jouer nouveau. dans l'espace, enfin euh, ouais, ouais c'est ça, un... ça. Un jeu de foot, c'est un jeu de foot. Hein. C'est un jeu de foot, hein, Et puis ouais. tu crées ton club, et puis enfin euh, voilà, c'est le rêve ultime, c'est créer un club. Enfin, tu peux, tu peux ça. mettre des petits et... trucs, mais ça, c'est de l'anecdotique Les amis, je dis à chaque fois que Konami la fait il y a bien des années, la ligue des masters, c'est foot, c'est my club. Constituer son équipe, jouer, avoir des joueurs, les recruter entre guillemets, etc. Bah c'est ça, c'est le nerf de la guerre. On peut. Et puis de toute façon, un tout jeu... ce qui est nouveau est ancien. Enfin. Euh, le nouveau voilà. part de l'ancien et l'améliore en fait. C'est Comme... pas UFL qui a promis une révolution, hein. c'est Konami. Hein. Je vous rappelle, je vous relis cette phrase. Tout a commencé avec l'implacable oh. détermination de créer une oh expérience mon... de football révolutionnaire. Voilà. Et attendez, j'ai pas fini. Euh, nous avions dépassé les limites de PES pour atteindre un nouveau royaume de football virtuel. Ouais. Wow. Donc, qui qui bon veut vio faire vio la vio. révolution là C'est Konami ouais. Mais en ils plus, le c'est qu'ils peuvent le faire. mais Personne s'attendait à, à ça. Ah, ils peuvent arrête, le faire. Arrête. Je les connais. c'est enfin, une, les connais une pas, révolution, mais... les gars, d'arriver à faire un jeu mobile sur console. Franchement, c'est un truc de fou. Ah, on on truc verra. Truc. Mais en tout cas, UFL, honnêtement, pour le contenu, on, ré... on résume, les gars. Un mode principal, comme tu disais, le poulain, du coup, matchmaking par saison, euh, Alors, ouais, je pense, je pense, déjà à un ranking principal histoire de, d'avoir vraiment l'aspect compète et puis des compètes fun avec des prix d'équipe, des nationalités, des machins, enfin, du, du vraiment du basique, mais en ouais. tout cas, du régulier. Je pense qu'ils vont être dans le régulier parce que finalement, c'est pas, c'est pas long à développer, c'est pas cher, c'est pas, enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus relou, quoi. Dernier sujet, les amis. Tout pour le Et là, moi, j'avais envie de. <rire> Pour moi, il, il drague. Euh, enfin, il draguent pas, mais je pense que les pros, euh, les pros qui étaient sur PES, les vraiment les joueurs professionnels, déjà qu'ils euh, regardaient ça d'un œil euh, intéressé. S'il y a un, une vraie scène e-sport, je pense qu'il y en a. Bah ceux, ceux pour qui FIFA, euh, voilà, ça leur plaît pas. Ou bah, je pense qu'ils vont, ils vont peut-être pencher là-dessus. Là, je parle au, au coach e-sport, euh, <coughs> Monsieur Idécoon. Ouais, je pense que bah de toute. Après. Le contexte c'est quand même assez particulier. Il y a un nouveau jeu, d'accord. Il y a, je sais pas, il y a, il y a une hype autour d'un nouveau jeu qui te parle d'e-sport. Parce que les gars, vous le confirmez, ils ont parlé, ils ont déjà parlé e-sport. Eugène en a, l'a évoqué à plusieurs reprises. Aujourd'hui, un, un contexte l'Uthor, qui est que l'e-football e pro, bah, on a, voilà, officiellement il n'y a pas de nouvelles. L'e-football open, on est pareil. Et forcément, les joueurs pro. Euh, t'as comme ça un nouveau jeu qui vient en plus draguer un peu la, entre guillemets draguer, hein, dans, dans le bon sens hein, c'est pas rien de péjoratif à ça euh, le, la commu PES ah ouais les mecs c'est normal qu'ils s'y intéressent t'avais justement Guillermé Fonseca euh, Guy Ferra qui, euh, qui est vice-champion du monde qui a perdu contre wall -E de sa finale mondiale en 2016, qui est un des tout meilleurs joueurs un joueur brésilien qui a, qui a, qui a eu un contact, j'ai vu sur Twitter, on surveille tout les amis forcément euh, si demain t'as une compète en plus de ça, tu as dû faire tout play, que tu n'étais pas dans la nécessité de mettre énormément de thunes pour être compétitif. Si tu as des compètes récurrentes, que tu as un bon système de classement et tout, ça donne envie à tout le monde. Même les mecs de FIFA, je pense qu'au bout d'un moment, euh, ça peut le faire. Après, il y a un élément qui est fondamental aujourd'hui dans l'esport, notamment dans l'esport sport jeu de football, c'est l'aspect financier. Demain, tu as un bon gameplay, un gameplay OK, tu as un cash price de malade, bah forcément, les joueurs vont s'y intéresser de plus en plus. Surtout si à côté, bah, tu as du retard, tu as des compètes qui sont un peu en mode ralenti. Et là, forcément, je, je parle un peu d'e-football. Euh, ouais, moi, Monaco, si demain tu as une scène, c'est sûr qu'on veut être sur tous les jeux Est-ce qu'on va avoir un, un, un roadster euh, UFL Si demain, il y a de l'e-sport sur UFL, oui, clairement, je te le dis. Et est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi qui va peut-être motiver les gens à jouer à UFL Aujourd'hui, un mec qui arrive sur FIFA, il y a des mecs qui ouais. ont 15 ans de FIFA. Un mec qui arrive sur PES, les gars qui sont en place, ils ont 10-15 ans de PES. Demain, UFL, tout le monde part de zéro. Alors oui, les les grands <rire> joueurs sont des mecs qui ont des aptitudes, ouais. mais demain, euh, un mec peut se révéler sur le gameplay du FL alors qu'il était bon, voire moyen sur les autres jeux, tu vois. Mais il peut complètement se révéler. En tout cas, et relancer. En Faites là, on part. Ça a toujours part, été mais... mon rêve, ça. Tu sais, bon, sur un nouveau toi. jeu et puis tu à toi. Tu genre, t'es l'élu du jeu, tu vois, mais en fait, je suis je, je, tout. Non, c'est jamais arrivé. Ca... Là, ah, le là, t, là, tout le monde, euh, tout le monde a, a les cartes en main, en fait. Exactement, les, cas, les qui cartes sont distribuées. Tout Parce que là, t'as une nouvelle scène, ok, es joueur FIFA, tu as du mal à perfait, etc., t as du mal depuis des années, entre mm -hmm. guillemets, à, à faire des trucs. Sur PES, t'as pas beaucoup de compètes, en plus de ça, il Football Open, il Football Pro, je trouve ça génial de ces dernières années, je trouve que ça a été très bien, bien, bien organisé, ouais. l'Open, c'est compliqué. Là, t'as un nouveau jeu, difficile. si t'as des compètes régulières, en vrai, pourquoi pas Et demain, voilà, si tu as un joueur FIFA, PES, tout ce que tu veux, bah, tu, si tu peux tirer ton épingle du jeu, à partir du moment où le jeu... On pose une scène, faut y aller, moi bien je suis sûr. premier à dire et à plus, tout le monde, même moi, je se, se, se trouve, se... Euh, je serais joueur pro, tu vois, en même temps manager <rire> <Mais à> Surtout si ah, ce ranking et justement le côté fair il to play, il est, ouais. il est bien mis en avant, euh, parce qu'aujourd'hui passer pro dans FIFA ou PES, bah, c'est compliqué, tu vois, les, les équipes ont déjà leur roster, les mecs ont leurs habitudes, mmh. et d'ailleurs on a vu que dès qu'il y a une mise à jour qui change un peu le gameplay, bah, ça râle. Enfin, euh, tu vois, ils veulent vraiment rester sur ce qu'ils connaissent et ce qu'ils maîtrisent. Là, UFL, on part tous de zéro. Ouais, c'est ça. Et franchement, je pense que UFL a un vrai... Après avoir avec la situation euh, sanitaire, euh, honnêtement, si, si demain, UFL euh, réactive un peu les events offline, euh, il ont... y a un truc à faire parce qu'on en voit de moins en moins. La communauté, en veut énormément, que ce soit sur PES ou FIFA. Voilà, je pense que dans un premier temps, UFL a, voilà, ils sont, je pense pas qu'ils sont dans une optique e-sport direct. Forcément, il faut que ton oui, jeu existe, que les serveurs se maintiennent, oui, qu'il y ait la communauté qui se crée, mais ils en ont parlé officiellement. Oui, le jeu, je il a je été, crois. voilà, ils l'ont annoncé que c'était ouais, un jeu compétitif. Ce sera un jeu compétitif. Moi, je suis très pressé, je suis hypé par ça, j'attends ça avec impatience. Ça viendra naturellement en fait. Hein, si, euh, mm -hmm. si le jeu emporte une réussite, ouais, un engouement. Un euh, public, il aura sa scène. Public, et il y aura une scène, scène. qui va émerger automatiquement. Ça reste du ouais, foot, ouais. hein. c'est suivi. Et, et s'ils si, si, font une scène 1v1, 2v2, 3v3 avec des compétitions en local, ça ouais, bah, bah, incroyable. Mais... Ouais, c'est sûr. Tiens, il y a Fresh qui met un message il dit Je trouve ça injuste quand même que des pros d'autres licences passent direct dans la catégorie e-sport. Tout le monde devrait avoir sa chance au départ ah, mais ils passeront pas ah bah, pro passeront, direct ouais, ils... ah, après, ah non. après non ils peuvent pas passer pro direct en vrai fresh mais ils ont oui c'est mon niveau ouais ah sûr oui. y a, y a, et d'année en, euh, euh, en année, il ne faut pas croire qu'un joueur pro, d'année en année, il n'est pas automatiquement euh, recruté ah, euh, ah, comme bah, ça. Tu euh, as ah, un joueur qui ouais. peut être sous contrat cette année, si l'année prochaine, il est nul. Bah... Ah, on a eu, non, on, a, on joueur... a eu le cas avec plein de joueurs pro, Avec euh, Là, toi, tu faire. parles d'une année à une autre sur le, me, sur le même jeu. Là, oui. lui, il parlait je euh, parlais. Par exemple, je prends les joueurs de Monaco, Mino et Walid. Euh, si demain, UFL a une scène pro, ils ne vont pas être pro UFL parce que euh, parce qu'ils sont à l'AS Monaco pour FIFA et pour, et pour PES. Mais par ça. contre, s'ils ont le niveau, ils seront légitimes. Et bien sûr que Monaco, j'imagine... Ouais, tout, tout est une question de niveau, etc. Après, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, je ne sais pas trop. Moi, j'ai toujours voulu, tu vois, distinguer plusieurs circuits sports avec, bien sûr, un seul champion du monde. Mais je pense qu'il doit y avoir différentes ligues, peut-être, etc. pour donner la chance, tu vois... À... Après tu me diras c'est compliqué parce que finalement l'e-sport c'est comme le sport, il faut être le meilleur, faut... voilà. ah oui. on va voir, je sais pas ce que prépare UFL à ce niveau-là, mais je pense, euh, euh, je pense quasi sûr les gars hein, qu'il y aura de l'e-sport. Hein. Messieurs, ce mardi débat, premier mardi débat 2022, nouvelle formule, touche ouais. à sa fin, euh, je voulais euh, bon, déjà remercier Idekoun et Le Poulain, mes chroniqueurs, voilà merci les gars yes. Remercier tout particulièrement Monsieur Quinton. Monsieur Quinton, c'est un peu chez lui ici aussi, et, et merci encore, franchement t'es es, le boss, merci. Et, de rien. et, et merci ce sera toi. pour toi les, les mots de la fin de, de ce live, t'es l'invité. <rire> Eh ben merci pour pour l'invitation. C'est vrai que je me sens de plus en plus à l'aise euh, ici. Hein. Bientôt, je vais peut-être avoir une veste à Esmonaco, je sais pas. <rire> c'est bon. là voilà. Mais euh, non, c'est toujours un plaisir les, les lives. Ça passe super vite. En vrai, euh, il pourrait durer 5 heures, ça me poserait aucun problème. Euh, c'est toujours un, un super moment. On échange aussi avec le chat. C'est vraiment un concept ouais. que, que j'adore beaucoup. J'adore euh, et j'aime bien la nouvelle formule avec euh, avec le menu on, on, c'est plus carré en fait on part un petit peu moins dans tous les sens et, euh, et voilà c'est super donc euh, donc voilà et par rapport au à UFL euh, on l'a pas dit mais enfin moi je suis plutôt euh, indulgent avec euh, avec UFL non, un peu plus qu'avec IE et Konami parce qu'IE et Konami ça fait 30 ans qu'ils sont dans le game et là on a un mmh. nouveau projet qui Amen. est là avec des passionnés super derrière Donc, donc, je suis automatiquement un peu plus Exactement. indulgent avec eux. Et, euh, et au delà de ça, je suis très heureux qu'il y ait ce nouveau projet. En fait, j'ai un petit peu parfois du mal à, à y croire. Enfin, oui, euh, qu'on ait vu ce show avec des nouvelles images, avec un cr ambassadeur, on en a CRS3 tous rêvé nouvelle compète. Enfin, et ouais, et, et ouais, et d'un troisième acteur sérieux. Mm -hmm. Et on l'a donc soyons indulgents, euh, soutenons les. Et ouais. puis, si le jeu, il est mauvais, et eh ben on sera le on premier le à, à le dire, mais il voilà, faut être indulgent et je pense qu'il faut pousser le projet. Je pense que ça ne peut apporter que des bonnes choses pour euh, l'univers des jeux de foot virtuels. Exactement. exactement. Et eh ben, Merci, euh, c était, c était merci à toi, monsieur. Vous retrouvez bien sur merci la rediff sur, sur le tweet ouais. pardon, de la S monaco Nous, on se retrouve tous les mardis 19h20h30. Ça y est, on a repris. On ne vous lâche plus. Il y aura la rediff courant de la semaine sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été là le chat. Salut tout le monde et bonne soirée. Salut, Salut les gars. Le ciao. ciao.